Au moment de cette épreuve collective, il est temps, il est grand temps de nous transformer. Des inspirations, des conseils, des actes surtout. Une soirée inédite en collaboration avec le Centre des jeunes dirigeants sur votre télévision régionale. Raconte juste l'histoire le centre des jeunes dirigeants de l'île métropole devait organiser comme chaque année un grand rendez vous pour souder les troupes réfléchir agir c'est un, un mouvement qui est très dans l'action et puis ben, on pouvait pas et donc ils ont frappé à la porte de votre télévision régionale pour dire Et si on faisait le truc ensemble et on a dit oui tout de suite tellement ces moments là sont inspirants et on a besoin d'inspiration justement en, en ce moment de, de crise d'épreuve collective et nous allons passer deux deux chouettes heures en votre compagnie avec euh, des tas d'intervenants que je vous présenterai dans quelques instants. Vous nous suivez euh, sur le canal 30 dans le Nord-Pas-de-Calais, le canal 35 en Picardie, mais également euh, sur les réseaux sociaux, en Facebook Live. Et d'ailleurs, vous pourrez... Euh, tout au long de cette émission, interagir, vous poser des questions, réagir, commenter et ben, je me ferai votre votre intermédiaire et euh, euh, auprès de ces personnalités euh, d'exception pour nous aider justement à, à, à mieux nous transformer tous les jours. Je vous donne rendez vous euh, autour de ensemble mieux préparer, bien préparer la reprise. Ben, c'est un peu une émission spéciale de, de, cette, de cette série. Parmi nos invités, Jean-François Noubel, je vous cite Jean-François, euh, tellement il est difficile de, de vous qualifier. Vous dites, écoutez bien, écoutez-vous, je dis toujours la vérité. La vérité étant notre conscience, conscience. La vérité détourne du pouvoir car elle donne la puissance, elle fait de nous des dieux, la vérité. Le pouvoir ne m'intéresse pas, c'est toujours vous qui parlez. Je n'ai d'ailleurs aucun statut social, ni titre, ni fonction, et je m'applique soigneusement à ce que cela demeure ainsi. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Si nous avions été en, en totale vérité pendant cette crise incroyable, qu'elle se serait produite comme elle s'est produite. Alors non, je ne le crois pas parce que, euh, notamment, nous reposons sur une économie et sur des, des fonctionnements sociétaux aujourd'hui euh, qui constituent ce qu'on peut appeler des religions. Euh, notamment, le, je considère l'économie aujourd'hui, ce qu'on appelle la science économique, totalement comme une religion. Pourquoi Parce que euh, ça repose sur des croyances, par exemple, la croyance d'un monde infini, mmh. Ça ne tient pas compte des lois de la thermodynamique. Ça veut dire des rapports d'énergie de, euh, qu'il faut pour produire telle ou telle chose, donc, avec notamment des rapports d'énergie euh, non infinis. Donc on a bien les questions énergétiques que l'économie ne sait pas embrasser aujourd'hui, ni la politique d'ailleurs. Euh, et puis euh, ça ne tient pas aussi euh, en compte, l'économie ne tient pas en compte les lois des systèmes vivants que je sache aujourd'hui, on détruit soigneusement la planète, tout ça au nom de croyances économiques. Donc il y a des conséquences à ça. Par exemple, on sait aujourd'hui que la déforestation eh bien, fait que des espèces qui vivaient dans leur forêt vont se mélanger avec l'humain ou avec d'autres espèces d'animaux domestiques, notamment d'animaux d'élevage. On sait aussi factuellement que chaque élevage de poulets, de cochons, donc de l'agriculture intensive ou de l'élevage intensif, représente des bombes pandémiques. Et on voit bien le lien avec l'économie. On voit bien le lien aussi avec euh, des questions de croyances qui n'ont rien à voir avec la, avec la vérité. Et donc l'économie <coughs> se porterait, se porterait autre, autrement si euh, elle se connectait, elle s'inspirait euh, des, des sciences euh, primaires. La biologie, euh, vous l'avez la, vous cité. Euh, ces reconnexions, c'est l'un de vos boulots mais on parlera de bien d'autres choses euh, tout à l'heure. Euh, ça va être euh, passionnant et on, on attend euh, votre regard, euh, voire euh, des conseils pour euh, mener ensemble euh, ces rebonds et, et ces transformations. Parmi nos invités également, Olivier Amour, qui est... En liaison à, avec nous, Olivia, humoriste. Euh, pour ceux de la région qui avait assisté il y a deux ans à l'université d'été du MEDEF, c'est elle qui avait fait euh, la conclusion à sa manière. Et depuis le début du confinement, Olivia, euh, ben, tous les jours euh, sur euh, votre chaîne YouTube, sur les, les réseaux, vous nous parlez de la situation du moment versus c'est pourri. D'ailleurs, tout à l'heure, on entendra le confinement, le déconfinement, le télétravail également. Ça vous parle, le télétravail, à vous tous. Euh, Qu'est-ce que vous attendez, là, pour demain Un autre monde ou ça restera pourri C'est à moi qu'on pose la question. Ce n'est pas moi la futurologue, hologue hein, vous savez ça. <rire> <rire> moi, je suis maintenant -ologue. Moi, Je, je ne m'accroche qu'à ce qui se passe maintenant. Alors, je ne sais pas. Est-ce que, est que demain, ce sera un monde où les gens arrêteront de se précipiter sur le PQ quand on leur annonce une catastrophe Je ne sais pas. Je, moi, je suis très dubitative. J'attends de voir. Ouais, vous attendez de voir. En tout cas, vous, à votre manière, vous scrutez bien notre société, nos comportements à chacun d'entre nous. L'histoire du PQ, par exemple. Euh, alors, on, on, vous nous avez choisi deux extraits de, de, de vos interventions quotidiennes qu'on entendra tout à l'heure. Donc l'une sur le déconfinement. Le télétravail, ça vous a pas mal perturbé, le télétravail, vous hein bah, c'est moins qu'on puisse dire, oui. Bah, C'est-à-dire que si j'avais juste dû télétravailler, ça aurait été. Mais télétravailler avec des êtres vivants autour, c'est autre chose. Voilà. <rire> des êtres vivants à qui, en plus, il faut enseigner des trucs qu'on n'a pas choisi de leur enseigner nous-mêmes. Euh, moi, j'étais au bout de ma vie. <rire> et, et la performance qu'on vous a imposée pour notre rendez-vous, c'est de revenir à la fin ouais. de, de notre émission pour, à votre manière, faire le débriefing. Et Absolument. Avec ma mauvaise foi caractérisée, bien entendu. Non, ce n'était pas dans le cahier des charges, ça, la mauvaise foi. Non, ça, c'est moi. <rire> bon, alors, gardez-la et, et je compte sur vous pour en abuser. On se retrouve, on se retrouve tout à l'heure. Alexis Courtine, président du Centre des jeunes dirigeants Merci. de, de l'île Métropole. Euh, le, alors, ch chaque année, dans, dans votre mouvement, vous travaillez sur des thèmes. Mmh. Cette année, il y a deux mots-clés importants, audace, innovation. C'était le thème de votre mandat, Audace Innovation, c'est le moment ou jamais, non ah, C'est euh, plus que le moment, effectivement. Euh, ça ne fait que commencer. On a tous été... Euh pousser hors de nos zones de confort. Et finalement, ben, il est temps d'explorer, d'être audacieux pour explorer euh, et faire des choses extraordinaires, audacieuses. Ouais, ouais. Euh, et résolument de se mettre dans une dynamique positive. On a trop ou ruminé ou réfléchi. Euh, là maintenant, il faut, il faut qu'on agisse, euh, faut qu'on anticipe les nouveaux enjeux. C'est vraiment, vraiment ça. Euh, et à la fois en tant qu'entrepreneur, ce que je suis et ce que nous sommes au, au CGD, mais pas que en tant qu'individu, en tant que citoyen, euh, et finalement faire que notre vie soit vraiment euh, intense. L'intensité de, de la vie, Alors on a été servi en intensité quand même hein, ces, ces dernières semaines, mais peut-être pas l'intensité qu'on qu souhaitait. Alors euh, bon, c'est chouette cette soirée en direct hein, que, ouais, tout que tout nous fait. vivons parce que vos ressortissants, je ne sais pas comment on les appelle. Nos sont, adhérents. Nos adhérents sont oui. répartis un peu partout là, euh, sur la ouais, métropole. Que, comment ça se passe Alors comment ça se passe Ce soir, euh, l'idée c'est de, de vivre, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, une soirée telle qu'on sait les vivre au, au CJD avec de la réflexion, euh, de l'émotion et de la mise en action. Euh, vraiment une parenthèse pour réfléchir à se poser. Et on, on, on est peu nombreux ici sur le studio, mais il y a 100-150 entrepreneurs qui sont groupés par 10 dans les règles euh, qu'il faut respecter en ce moment. Et euh, eh bien, euh, un dispositif particulier où ils profitent à distance de l'émission et avec lesquels euh, nous allons interagir pour qu'ils euh, bah, réfléchissent et rebondissent ensemble euh, sur, les, sur tout ce qui va être évoqué et puis euh, créer, comme euh, on le disait tout à l'heure, ce, ce ciment qui va faire qu'on va, on va penser à, à à l'après, on pense déjà à l'après. Ouais. Et, et, et vous, des dizaines de milliers de téléspectateurs dans notre région, bah c'est un cadeau hein, que, que nous fait le, le CJD ce soir en nous permettant de, de, de vivre ce moment. Nos invités euh, comptent également euh, Romain Vandendorp. Romain, bienvenue. Alors, on, on vous a déjà découvert euh, ces derniers mois, ces dernières semaines sur euh, weO Vous êtes kiné, mais spécialiste aussi des, des neurosciences. Les neurosciences, ça se joue là euh, quelque part. Ça a dû pas mal connecter, déconnecter là, ces dernières semaines dans nos cerveaux. Euh, enfin, il y a eu du pétage de plomb, non euh, on Alors, vous voyez les choses Peut-être pas, peut pas du pétage de plomb, bien qu'il y en ait eu aussi également. Euh, il est certain qu'on a vécu une, une période complexe avec euh, des émotions, euh, une émotion primaire comme la peur, la peur de mourir pour, pour certains avec euh, ce virus, mais également la peur de l'autre, le masque, les gants. Euh, notre cerveau a été soumis à de multiples biais cognitifs. Euh, J'en parlerai peut-être un petit peu plus tout à ouais. l'heure. Quoi qu'il en soit, il va falloir reprendre le contrôle de ce cerveau pour pouvoir se remettre en action et agir dans son quotidien pour faire en sorte de retrouver quelque part euh, la vie, euh, si on puisse dire, normale. Oui. Sera-t-elle à nouveau normale un jour En tout cas, la normalité, ça sera un débat. Qu'est-ce qu que ouais. la normalité ouais. C'est un débat. On <rire> pourra voir... Euh comment elle, elle, elle va se, se déplacer. Et, et puis, beau casting, hein, Alexis, vous avez également invité Périne Baudimont qui est en, en ligne avec nous, je crois. Périne Baudimont euh, qui, est, qui, est, qui va nous rejoindre dans, dans quelques instants. Euh, ah, c'est un peu plus tard, on, on, on voit sa photo. Alors Périne est, est formatrice, euh, elle accompagne des entreprises, des dirigeants, des managers et tout à l'heure, elle va nous proposer un un exercice, ça sera en deuxième partie d'émission, soyez attentifs, on va tous le vivre cet exercice et vous serez euh, ces cobayes. On se retrouve tout à l'heure, Périne. Alors, comme vous le disiez, euh, des, des équipes réparties un, un peu partout, euh, on, on va retrouver Mathilde Dury, qui euh, est avec l'un de vos groupes depuis son entreprise euh, Norcis. Norcis, ça, ça se trouve où Envelin. Ah, Envelin. Envelin, c'est dans le nord. Voilà. Bonsoir, Mathilde. Alors, Mathilde, on commence par vous. Parce que, moment un peu particulier, vous êtes la future présidente et vous remplacerez Alexis. Alors, expliquez-nous et présentez-nous l'équipe. Alors, on est en direct de Envelin, ouais. On se trouve est dans entreprise Norcis. Euh, Norcis, on développe des logiciels spécifiques dans tout domaine. Et donc, je suis avec un groupe de 20 personnes. On, on a pris un petit bol d'air euh, sur la terrasse et on vient de vous retrouver en direct. Et je pense qu'il y a une belle énergie. <rire> l'énergie spontanée. spontanée, complètement spontanée l'énergie. Vous allez prendre la, la tête de, du CJD Lille-Métropole. La passation, ça se passe quand euh, Dans 15 jours. Ah, Dans 15 jours. Oui. Euh, bon, C'est quoi votre engagement euh, dans, dans, dans ce mouvement euh, Comment ça vous nourrit Qu'est-ce que ça vous apporte alors, de, depuis quatre ans, il euh, y a deux thématiques qui me, qui me préoccupent beaucoup. Euh, la thématique de la planète, d'ailleurs... Euh euh, en tant que mouvement progressiste, euh, le CJD s'est, on va dire, très vite intéressé euh, à comment intégrer davantage de planètes dans nos entreprises. Euh, et une autre thématique qui m'anime, euh, de par mon rôle euh, au sein de NORCIS, qui est euh, le bien-être du dirigeant ouais. et la manière dont il va trouver un équilibre entre vie pro, vie perso euh, et, euh, et vie de son, son entreprise, euh, avec la société civile, de ses engagements citoyens. Euh, donc voilà, c'est deux thématiques qui m'animent particulièrement. D'accord. Euh, et qui ont été renforcées de par tout ce que le CJD propose, aussi bien au niveau national que régional, mais également en section. On a passé une belle soirée, le bien-être du, du dirigeant euh, d'entreprise, elle aussi, euh, ce, ce bien-être certainement euh, un peu perturbé et, et mis à mal ou, ou le, le cultiver, on en parlera. Vous avez observé qu'ils observent bien eux, les mmh. distanciations euh, sanitaires, oui, j'aime pas dire sociales, voilà, hein, parce que... Le social, il reste quand même. Bon, on va passer une très belle soirée. Merci en tout cas d'être avec nous. Jean-François Noubel, une demi-heure en votre compagnie pour un peu décrypter ce qui se passe et à la lumière de, de, de, de vos travaux. C'est intéressant de, de nous avoir tout de suite ramené à, à, la, à la nature, aux, aux sciences, pour comprendre notre économie et les mouvements d'économie. Alors, on dit tous qu'après cette crise, on ne sera pas comme avant. On a du mal à qualifier ça, d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai qu'il va se passer des tas de trucs euh, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, et surtout qu'on ne connaît pas. Euh, hier soir, euh, ce dimanche soir, le président de la République parlait d'un nouveau chemin. Quels sont pour vous les, les, les nouveaux ch chemins souhaitables à emprunter Emmenez-nous. Mais en fait, je ne peux pas vraiment avoir une logique de, de chemin parce que penser chemin, ça veut dire déjà que je fais une projection depuis mon état de connaissance actuel vers une destination, donc vue de mon paradigme actuel. Donc en tant que, en tant que chercheur, je m'intéresse beaucoup plus à les conditions d'émergence. La différence avec un, un chemin, c'est-à-dire qu'on a un objectif, on a un projet, oui. on a des étapes, on fait du rétro, etc. Une trajectoire. Euh, ça active aussi notre état logico-déductif, rationnel. En ce qui concerne l'émergence, là, on touche plutôt à un processus évolutionnaire. Ça veut dire se questionner comment notre espèce peut évoluer, comment notre intelligence collective peut évoluer. Donc là, je, je parle vraiment avec ma, ma casquette de chercheur euh, en intelligence collective. Euh, je n'ai pas, d'ailleurs, je précise de casquette de futurologue, parce que je ne peux pas prévoir. Ah, et sur les, <rire> le futur, <rire> sur donc, les annonces... Il <rire> faut tout à fait retirer ça et... du titre qu'on... Qu on... on vous qualifie régulièrement de futurologue. <rire> Imaginez le futur, quelle histoire hein. Oui, alors. <rire> Donc, je m'intéresse plus euh, dans, dans mes travaux à la notion d'émergence. Alors, ça veut dire quoi, l'émergence L'émergence, déjà, ça participe du processus euh, peut-être le plus fondamental de l'univers, puisque l'univers, il émerge de lui-même. Par exemple, vous mettez euh, un atome de, de, enfin, des atomes d'hydrogène et d'oxygène ensemble et vous allez faire H2O et vous avez l'eau. et Vous avez des propriétés émergentes de l'eau qu'on ne pouvait absolument pas voir en prenant les parties euh, isolément. Vous mettez un groupe de personnes que vous connaissez individuellement ensemble, vous en faites une équipe, et vous allez avoir des propriétés émergentes d'une équipe que vous ne pouvez pas, ou très difficilement, Anticiper, alors que vous pouvez connaître les, les personnes individuellement. Tout ça, ça procède de l'émergence. Et l'évolution, elle a fonctionné comme ça. Alors, aujourd'hui, on fait le constat en intelligence collective que l'intelligence collective qui prédomine aujourd'hui dans le monde, qui s'appelle l'intelligence collective pyramidale, mm -hmm. qui constitue toutes les moyennes ou grandes organisations, les États, les administrations, les entreprises, moyennes et grandes, les armées, les religions. Dès qu'on a un collectif moyen ou grand il se constitue dans une forme d'intelligence collective qu'on appelle pyramidale. Elle se qualifie, elle se décrit par euh, quelques grandes propriétés. Une base, un sommet. Voilà, ça veut dire euh, notamment une minorité qui va prendre des décisions, hein, élus, autoproclamé, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas un petit groupe de personnes qui prennent des décisions, une chaîne de commandement, évidemment, il faut pouvoir appliquer ça, une division du travail, on va aussi euh, fragmenter ça en autant de, de tâches accomplissables à l'échelle individuelle, et puis derrière, une notion un peu plus complexe à comprendre, que je pourrais détailler après si ça vous intéresse, mais ce qu'on appelle un système monétaire rare, une monnaie rare. Autrement dit, ce qu'on utilise aujourd'hui, les euros, les dollars, il y a de la rareté intrinsèque au système. Une monnaie de transaction. De transaction, tout à fait. Et ce avec quoi on joue quand on joue au jeu de Monopoly, en fait. Et on la voit, cette rareté, parce que la rareté se joue dans des mécanismes dits de condensation monétaire. La monnaie va se concentrer, se condenser dans les mains de quelques-uns. Donc ça va euh, finir par faire donc une société de riches, de moins riches, de, de, de plus ou moins riches, de plus ou moins pauvres. Et quand on joue au jeu de Monopoly, on s'en rend très bien compte, puisque y a, ça va même jusqu'à une crise économique majeure mm -hmm. à un moment. Tout l'argent se concentre dans les mains de celui qu'on appelle le gagnant. Et il y a en fait une crise économique, la partie s'arrête. Oui, et le gros, gagnant, il a aussi perdu, perdu. Et... <rire> parce qu'il a tous les billets, mais il ne peut plus jouer aussi avec les autres. Voilà ce qu'on appelle une monnaie rare. Ça veut dire une monnaie dont les lois de condensation font qu'une majeure partie des gens en manquent. Et donc, ça va créer des mécanismes hiérarchiques d'allégeance à quelqu'un qui en a plus, ou une société, une entreprise qui en a un peu plus, puis qui en a un peu plus, et ainsi de suite. Et on voit ce qu'on appelle une corrélation du pouvoir, de la concentration du pouvoir à la concentration de l'argent. Ça, ça caractérise cette intelligence collective pyramidale. Ce sont des faits que dénonçaient les Gilets jaunes, ça, ce que vous nous décrivez là. Mais absolument. Il arrive un moment, si on reprend l'idée de la partie de monopoly. Il arrive un moment où, effectivement, déjà une partie des joueurs autour du, du plateau n'ont plus assez, alors qu'ils ont, ont toujours les richesses, ils savent toujours travailler. Il y a toujours l'eau dans le puits, il y a toujours la pomme sur le pommier. Donc les richesses réelles se trouvent là, mais nous manquons de l'outil pour faire les transactions de ces richesses. Ça veut dire, en tant qu'humain, je pourrais m'investir pour créer une entreprise, je pourrais m'investir pour me former, je pourrais euh, développer énormément de richesses mais je manque non pas de savoir-faire ou de connaissances, je manque de l'accès mmh, mmh, au système d'information au... comment dire... au grain euh, qu'on va appeler euh, des euros, des dollars des, ou des coins, on les appelle comme on veut qui permet de faire ces transactions. Voilà ce qu'on appelle une monnaie rare. Alors je rembobine si on, vient, si on revient maintenant sur la question d'intelligence collective pyramidale. Lorsqu'on entend un dirigeant qui s'appelle un, un président euh, ou un PDG ou autre, qui va nous parler de nouveaux chemins, il nous parle d'un nouveau chemin, mais dans son paradigme, à savoir l'intelligence collective pyramidale. Or, on démontre aujourd'hui que cette intelligence collective pyramidale, elle a créé une immense complexité dans le monde, et elle ne peut pas, en tant que système, résoudre et embrasser les niveaux de complexité qu'elle a générés sur la planète. Ça veut dire que seule une intelligence collective plus vaste va permettre ça mais là, il ne s'agit plus d'une intelligence collective pyramidale. Alors, pas de chemin, mais des émergences. Mais c'est terriblement plus complexe que de, de susciter, d'animer, de manager, chef d'entreprise, des émergences. Quel, quel, quel, quel, enfin, dire quel chemin Non. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour favoriser l'émergence d'idées, de points de vue de co-construction mm. et d'intelligence collective, surtout pas pyramidale. Mm. Alors déjà, le, bon, ça semble très théorique quand j'en parle, mais l'émergence, on la pratique toute notre vie. Par exemple, le fait d'aller à, à l'école et de se former, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on se crée bien des possibilités d'émergence. Donc on a cette expérience-là. Et ce que l'on peut faire déjà pour soi, on peut le faire déjà pour des organisations et on peut penser des infrastructures, ouais. par exemple un des sujets sur lesquels je, je, je travaille. Là, on va rentrer vraiment dans la technique et la, et la technologie. On parle en fait en, en, en termes de crypto-technologie. Il s'agit donc de technologies logicielles, qu'on appelle les crypto-technologies, et qui vont permettre à des collectifs, donc ce qu'on pourrait appeler des entreprises euh, ou des territoires, ou même des choses, on n'a pas encore de nom pour ça, on va dire des collectifs, qui va leur permettre de s'auto-organiser, d'avoir de, de, une auto-gouvernance sans que cela fonctionne dans les mains de quelques-uns. Je n'ai pas de critique morale hein, sur le fait que euh, des personnes, par exemple élus, euh, décident, ou bien des personnes dans un, un principe méritocratique euh, décident. Je n'ai pas d'objection morale. Par contre, le fait de confier à des petits groupes des bandes passantes d'une complexité euh, extrême fait que même des gens bienveillants et bien formés euh, et, et très qualifiés ne peuvent pas absorber la complexité du monde aujourd'hui. On ne peut pas demander euh, à un gouvernement de gérer la complexité du Covid. Ils vont prendre des décisions, mais il y a quelque chose de bien trop complexe. On ne peut pas demander euh, à des États-nations ou à des entreprises de résoudre des questions comme le réchauffement climatique, etc. On peut en prendre conscience individuellement, mais ce type d'intelligence collective, intelligence collective pyramidale, ne sait pas faire ça. Alors, on travaille sur l'émergence. L'émergence, ça veut dire quoi Par exemple, imaginez des systèmes monétaires mieux fichus que l'argent. L'argent, on l'utilise pratiquement depuis l'invention de l'écriture. L'écriture et les monnaies, ça vient quasiment ensemble. Oui. Ça veut dire qu'on va mettre sur un support... Un coquillage, un morceau de ferraille, un bout de papier, ou bien euh, un support, euh, une mémoire informatique, on va mettre une représentation d'une quantité, hein, donc de quelque chose qui peut s'acheter et se vendre dans une économie de marché. Voilà à quoi sert l'argent conventionnel. Mais on a des tas de façons, d'autres façons de faire les choses. Desquelles on peut créer des mécanismes monétaires, des systèmes monétaires qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon et qui vont nous faire passer de ce qu'on appelle la rareté, donc la inhérente à l'intelligence collective pyramidale, à de la suffisance. Ça veut dire qu'on aura toujours la bonne quantité monétaire en fonction de la capacité d'engagement économique qu'on peut avoir. Et je pourrais donner des exemples là-dessus. Ouais. Et là, déjà, ça change tout, parce qu'on vient de changer le contrat social à partir du moment où on fait ça. Donnez un exemple tout de suite. Alors, il y a par exemple un système monétaire, si je reste simplement sur les, les monnaies qui servent à s'échanger, des biens et des services, qu'on appelle le crédit mutuel. Ouais. Alors, le crédit mutuel, contrairement au jeu de Monopoly, si on prend, on a toujours joué au jeu de Monopoly, si on prend jeu de monopoly, il y a bien une autorité régalienne ou une banque ou un État, on l'appelle comme on veut, qui va injecter dans l'écosystème économique parmi les joueurs, qui va leur dire voilà des jetons, qui s'appellent des euros, des dollars, des yens, peu importe. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous acheter et vous vendre des choses. Tant que vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez rester au niveau du troc, mais ça va vraiment limiter vos possibilités. Donc je prends une, une posture de monopoly, donc d'émettre une monnaie. Voilà. Si on passe dans du crédit mutuel, il n'y a plus de banque. Tout le monde démarre avec un compte à zéro. Je vous achète votre vélo, mettons, pour 200 crédits. On peut l'appeler autrement, on peut l'appeler le SOL, on peut l'appeler le GLINS, on peut l'appeler ce qu'on veut. Je vais dire de crédit, je ne vais pas avoir beaucoup d'imagination. Le WEO, c'est pas Allez, mal. le WEO. 200 WEO. Voilà. Je vous l'achète 200 WEO. Donc votre compte va passer à plus de 100 et mon compte va passer à moins de 200. Ouais. Voilà. Maintenant, et vous aurez un vélo. Et j'aurai un vélo. Maintenant, je veux donner je sais pas, des cours d'anglais à mon voisin pour je sais pas, 300 WEO, ouais, oh, un certain nombre d'heures. Et donc, ben, ce voisin qui démarre à zéro va se retrouver à moins 300. Moi, je vais gagner plus 300, donc je remonte à plus 100, puisque j'avais moins 200. Bon, vous avez compris le principe. On fait des plus et des moins. Ça veut dire que chacun devient, à tour de rôle, prêteur ou créateur de monnaie ou consommateur de monnaie, prêteur et emprunteur. Et créateur de richesse, un peu. Et créateur de richesse. Mmh. Donc là, on a distribué... Dans le système, la création euh, monétaire, hein, donc qui se, au lieu d'avoir une autorité centrale qui le fait, on la distribue dans le système. Et là, on voit qu'on rentre dans un mécanisme dit de monnaie suffisante parce qu'il n'y a pas une rareté intrinsèque à une masse monétaire créée. Dire, les gens peuvent, on ne fait que des jeux d'écriture. Tout comme si on fait de l'architecture, on va mesurer avec des mètres. On ne dit pas, il va, on a un quota de mètres et une fois qu'on a utilisé tous les mètres pour mesurer, on s'arrête. Ça nous semblerait absurde. Oui. On fait là que simplement des jeux d'écriture et on a donc un mécanisme dit de suffisance et ça change tout. Oui, mais pour que votre crédit mutuel fonctionne, mm -hmm. il faut être en vérité, mm -hmm. il faut être honnête. Alors, il n'y a de toute façon aucun système. Euh, qui euh, fonctionne sans faille. Euh, un avion de ligne, on peut le barder de tous les systèmes de sécurité. Si quelqu'un jour veut le cracher et on l'a vu, euh, ça arrive. Donc de toute façon, tout système qu'on va réfléchir doit pouvoir euh, accepter des attaques, des changements de contexte, des évolutions, etc. On parle, de, on parle de système vivant et un système monétaire constitue un système vivant. Je précise au passage que nos corps ont déjà des systèmes monétaires la monnaie, ça constitue une fonction du vivant. Il faut vraiment élargir là, notre, mmh. notre esprit sur ce qu'on considère le, le, le mot monnaie. Là, Je donne une définition le... beaucoup plus vaste le que l'économie ouais. classique. Hein, ouais. que les petites pièces qu'on a dans le, ouais. le porte-monnaie. Qu'on n'a plus d'ailleurs. <rire> qu'on n'a plus, oui. Mais par exemple, euh, nos corps ont un système, des systèmes hormonaux qui vont représenter certains états, certaines richesses, et qui vont permettre de réguler, justement, des échanges de richesses, des échanges énergétiques, des échanges de substances, des échanges de molécules, etc. etc. Mm -hmm. Donc les systèmes vivants se font eux-mêmes des représentations de quantité et de qualité avec des boucles de feedback pour, pour gérer, pour organiser un peu tout ça. Donc l'économie, ça veut dire ça, en fait. Ça veut dire quel mécanisme de représentation de l'état du système, ou de l'état des richesses, on va utiliser pour euh, rester vivant et pour s'adapter aux variations. Alors sur la question du, du, du, du crédit mutuel, euh, on peut le faire euh, par la confiance. On reste un petit groupe. Tout le monde se connaît très bien. Ou on peut mettre la confiance dans la technologie. Ça veut dire, par exemple, on va le faire avec des applications sur des smartphones, ça va faire les additions et les soustractions pour nous, ça va faire des, des vérifications d'identité, de, ça va mm -hmm. encrypter les données, etc. Ça, ça dépend du niveau de sécurité qu'on veut mettre. Sur, sur les technologies, on y reviendra dans, dans quelques minutes. Euh, je reste encore quelques instants sur euh, l'émergence. Euh, on, on, on a vécu, on vit en ce moment et on vivra certainement encore euh, des tas d'effondrements. Euh, les pandémies, euh, ça fait des années qu'on nous dit que les pandémies vont arriver. Le climat, euh, voilà un, aussi un exemple d'effondrement. Un, un effondrement du moment, euh, l'effondrement euh, financier. Euh, je, pour, je, je me mets dans la peau, bah, chacun d'entre nous, hein, pas seulement les, les, les chefs d'entreprise. Euh, comment peut-on euh, anticiper ces émergences-là euh, pour les contraindre et, et être meilleur hmm. Mais Déjà, là, ça nous ramène aussi au rapport à la vérité. Ouais. <rire> et oui. La vérité, ça veut dire regarder en face euh, ce que le principe de réalité euh, nous, nous montre, nous enseigne. Et donc, je me sens euh, tout à fait euh, heureux, par exemple, qu'il y ait la naissance d'une nouvelle discipline scientifique, qu'on appelle la collapsologie. Oui. Alors, beaucoup confondent ça avec on des mouvements ou choses comme ça. Non, parler, il s'agit hein. d'une méthode scientifique qui consiste à comprendre les mécanismes systémiques, comment un effet domino hein, peut se produire. Par exemple, tiens, comment une pandémie peut peut-être dans quelques mois nous préparer un tsunami économique euh, que personne n'avait anticipé. Donc, il y a des tas d'émergences, justement. Ouais, on n'a pas vu tout ça. ça hein. Et, et on n'a pas l'habitude d'avoir ce type de pensée parce qu'on a une pensée plutôt rationnelle. Donc, la rationalité, c'est bien fonctionner de manière linéaire, mais ça ne sait pas voir les émergences. Et justement, le principe de l'émergence, ça ne se prévoit pas. L'émergence, ça nous amène dans un tout autre paradigme. Ça nous amène dans une toute autre réalité. Je donne un exemple d'émergence. De, Avec euh, des lettres, on peut faire un mot. Donc, on a combiné des lettres ensemble et on a un mot. On a une émergence. Ça veut dire que la réalité de la lettre ou du phonème, même chose, mm -hmm. et la réalité du mot, on se trouve dans des niveaux de réalité ra radicalement différents. Si on met les mots ensemble, on a une phrase. Et là aussi, ce qu'on peut faire avec une phrase versus un mot, ça nous amène dans des niveaux de réalité, de conscience, de potentialité aussi ra radicalement différents. Et ça, je maîtrise. Oui, mais justement, on a appris à maîtriser cette, cette, cette, cette forme-là. Mais ça ne dit pas à -dire à l'échelle du mot ou à l'échelle d'une personne, -dire le, le mis ensemble, l'émergence, du, du mettre ensemble les, les éléments hein, du, du groupe, ça ne permet pas de prévoir ce qui va se passer. Donc, on ne sait pas, par exemple, on ne peut pas dire à quel moment il va y avoir une pandémie. On ne peut pas dire à quel moment il va y avoir une crise économique. On ne peut pas dire à quel moment, par exemple, l'extinction le, le, euh, systématique des espèces, on a quand même perdu plus de 60% de la biodiversité euh, ces dernières années, euh, ça semble se tenir et puis au bout d'un moment, pouf, ça peut tomber d'un coup. Ça veut dire qu'il peut y avoir vraiment euh, un arrêt de la, de la vie, en tout cas, telle qu'on l'a ouais, mais... et Ça peut arriver très vite, mais on ne sait pas quand. Oui, mais euh, l'exemple du climat, euh, dès les années 60, mm -hmm. des, des sachants, des experts euh, disaient « attention, oui. attention, on tire sur la ficelle, ça ne va pas encore durer longtemps euh, ». On est quand même une civilisation de hier, de « j'écoute rien et je continue à tracer mon chemin ». Oui, et ça, justement, ça nous ramène encore une fois à la question de la, de la vérité. Euh, je faisais d'ailleurs pas longtemps avant cette, cette émission qu'on a maintenant un live sur, sur Internet où je parlais de, du pré-rationnel, du rationnel et du trans -rationnel. Donc l'esprit pré-rationnel, on l'a par exemple petit, enfant, où euh, on croit euh, au monde magique mythique, euh, on croit que tout a éventuellement euh, de la vie, on ne sait pas encore bien distinguer ce qu'il y a le vivant de l'inerte, etc. Et la pensée pré-rationnelle, elle peut continuer euh, à s'exercer au niveau d'une civilisation entière lorsqu'elle a des croyances. Par exemple, pendant longtemps, on a cru en médecine que si on saignait quelqu'un, on allait retirer les humeurs, ouais. et, bien, et bien résoudre les problèmes. Ça s'appelle une croyance. En économie, on a des croyances mmh. aujourd'hui. Donc là, il s'agit d'une pensée pré-rationnelle. C'est-à-dire que et ça, ça, les Grecs avaient un mot aussi pour ça, qui s'appelle la doxa. Ça veut dire ce que l'on croit pour vrai, mais qu'on n'a pas du tout vérifié, et qui repose sur des fondements tout à fait obscurs, hein, qui peuvent trouver leurs origines dans, dans, dans, dans plein d'histoires, mais qui ne se vérifient pas par l'expérience empirique. D'accord. Alors, vous, euh, l'intelligence collective pyramidale, pas bien, vous n'aimez pas. Quelle est votre contre-proposition Alors, je ne peux pas du tout dire que je ne l'aime pas. Je n'ai pas de jugement dessus. Ça, je veux rester très clair là-dessus. Je dirais qu'elle a fait son temps. Ça veut dire qu'elle a très bien fonctionné pendant des milliers d'années, tout comme pendant des milliers d'années avant elle, une autre forme d'intelligence collective a existé, qui s'appelle, et qui existe toujours, qui s'appelle l'intelligence collective originelle. Ça veut dire le petit groupe. La famille, la tribu, le clan, ça, les deux Ça, c'est bien. De sport. Ça fonctionne bien, ça. Mais ça fonctionne très bien. De même que l'intelligence collective pyramidale, elle fonctionne très bien. Mais il arrive un moment où une forme vivante, et là, donc, chez l'humain, une forme d'intelligence collective, elle a tellement créé de complexité qu'elle arrive à une limite, ce qu'on appelle un seuil critique de complexité. Et on y est là. Et on se trouve là pour l'intelligence collective pyramidale. D'accord. Et on a eu ça par le passé avec l'intelligence collective originelle. Il faut revisiter un peu le passé, mais le revoir, euh, avec des échelles de temps différentes, mais vous allez voir. L'humain se sédentarise parce qu'il a inventé l'agriculture, mmh. inventé le soc, hein, il se sédentarise. Et en plus, il y a une explosion démographique, alors à l'échelle des temps de cette époque. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, la tradition orale, l'oralité qui sert pour communiquer, pour organiser la société, la seule technologie de communication qui vient de la biologie, cette oralité ne suffit plus. Elle ne permet plus de gérer des choses comme des bouts de ville qui commencent, des proto-villes qui commencent à émerger, la complexité des métiers qui se mettent à apparaître, la spécialisation des gens, l'étendue des territoires. Et là, soit ça stagne ou ça s'effondre, soit il y a un truc, une sorte de, de miracle qui arrive et il a eu lieu, il s'appelle l'écriture. Et on passe de la préhistoire à l'histoire, puisqu'on définit l'histoire là où l'écriture, on commence à trouver des traces écrites, hein, donc des signes écrits. Donc on a bien eu déjà une grande crise systémique et qui montre qu'il y a eu une émergence tout à fait inattendue, il y a eu une créativité qui a appelé en quelque sorte l'écriture et nous entrons dans les civilisations avec le meilleur et le pire et notamment l'intelligence collective pyramidale. Donc je n'ai pas de jugement, je aucun jugement sur l'intelligence collective pyramidale. Je trouve qu'elle a fait des choses admirables, extraordinaires et je, je l'admire très souvent dans ce qu'elle a réussi de fantastique et puis elle a créé des choses aussi horribles. Donc je n'ai pas de jugement. Maintenant, cette intelligence collective pyramidale arrive à son tour à un seuil critique de complexité. Mmh. Et donc, soit, ben oui, ça peut s'effondrer, parce que le, le vivant n'évolue pas de manière linéaire, ça peut tout à fait s'effondrer, mais il peut aussi se passer des émergences, ça veut dire la naissance d'une intelligence collective plus grande, plus vaste, et qu'on appelle l'intelligence collective holomidale. Alors, expliquer. Holomidale. Expliquer parce que... A priori, c'est un modèle qui, qui doit concerner l'entreprise. Hein. Il, il nous écoute. En, en, en quelques mots, expliquez-nous. Alors, on n'en sait pas grand-chose. En fait. ah. Eh bien, oui, ah. eh bien, ah. oui parce qu'elle démarre. Ah, Elle a quelques Alors, années. sujet suivant. Non, non, non. Euh. Bon, on Quelles va Quelles sont même... les émergences voilà. Alors, par exemple, un petit truc qui s'appelle Internet. Ouais. Le fait que la planète quand même se connecte de fibres optiques, d'ordinateurs, de, optique, euh, de, euh, de, de réseaux, le fait que, par exemple, depuis quelques années seulement, notre espèce fait que, par le sens, je peux me connecter à quasiment n'importe qui sur la planète. Mm -hmm. Alors, quand je dis le sens, je n'ai pas de jugement de valeur. Ça veut dire euh, une recette de cuisine, euh, des pulsions sexuelles, euh, des questions spirituelles ou philosophiques, ou des questions d'innovation, de R&D, de, de des questions entrepreneuriales, peu importe. Mais si j'ai une question... Je peux trouver par le sens déjà quelqu'un. Ça veut dire que les nuages de gens qui se, qui se connectent, il y a des assemblages de personnes qui se font, euh, où il y a une RD, une émulation euh, intellectuelle, une création de contenu, un partage de savoir absolument considérable. Donc ça, on peut l'observer. Et ça ne s'appelle pas forcément une entreprise d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a plein de formations de savoir, hein, de clusters de savoir, de nuages de savoir, donc de personnes qui se mettent en place. Il n'y a pas de pignon sur rue, il n'y a pas de raison sociale, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de compte en banque, et pourtant, ça existe. Donc déjà... Et ça fertilise. Et ça fertilise. Et ça produit. Aujourd'hui, on peut dire, quasiment sans se tromper, même si on manque beaucoup d'études là-dessus, mais que la R&D, hein, l'innovation, se trouve certainement beaucoup plus dans le monde holomidal, d'ailleurs dans lequel aussi le monde scientifique existe depuis longtemps, hein, le, le, le monde scientifique représente un des pionniers de, de l'intelligence collective volumidale. Alors, ce qu'on ne sait pas encore, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, notamment le fait que ça va changer notre psychisme, ça va changer notre façon de voir le monde, ça va changer notre rapport à nous-mêmes. Il y a des choses qu'on sait déjà. Je vous disais déjà la question de réseau. La question aussi qu'on rentre, on rentre dans une vision du monde, déjà open source, ou des, ou des communs, des communaux, comme on peut les appeler, hein, ou des commons en anglais. Ça veut dire déjà, ça va re-questionner des croyances comme par exemple la propriété, qu'on a plutôt dans l'intelligence collective pyramidale, qui a eu besoin de ces modes de fonctionnement. mais Là, maintenant, on va se demander, si tiens, faut-il breveter le vivant L'eau, ça appartient à qui La terre, ça appartient à qui Enfin, le savoir, ça appartient à qui Dans une économie de la rareté, ça peut avoir du sens. Dans une économie où, au contraire, on a besoin des émergences par le partage, la propriété devient peut-être quelque chose de largement questionnable. Donc, au sens vraiment utilitaire du, du terme. Vous, personnellement, oui. vous, vous n'avez rien. Ou vous avez tout en bien. Euh, oui, alors j'ai fait ce choix parce que, euh, en tant que chercheur, je ne veux pas rester sur des choses effectivement purement théoriques, euh, mais appliquer à moi-même euh, des principes s'il me semble intéressant et vertueux à explorer. Avant de, de les théoriser, je veux aussi voir comment ça se passe en moi. Donc effectivement. Sur la notion de, de propriété où je n'ai pas, pas de propriété. Il y a une dizaine d'années, affaires vous que avez... j'ai sur moi, ouais. <rire> voilà, euh, j'ai quelques objets qui m'appartiennent, mais je n'ai pas, effectivement, de, de biens fonciers, de choses comme ça. Mm -hmm. Et ça marche oh, ben Là, je crois que je n'ai rien d'original là-dessus. Je veux dire, il y a plein de gens qui mm -hmm. n'ont absolument pas de propriété. Mm -hmm. <rire> euh, mais par contre, j'ai choisi, effectivement, de me situer dans une, un mode de fonctionnement basé sur les flux. Ça veut dire sur l'usage... Euh, plutôt que la possession. Le, le, le, le travail en réseau que, que vous décrivez, euh, cette nouvelle forme d'intelligence collective, euh, ça, ça parle à, à beaucoup de, de, de ceux qui, qui nous écoutent. Il, il nous reste deux minutes. Quels sont les, les, les, les, petits, les, oui, les petits conseils que vous pouvez nous donner pour euh, déployer mmh. cette forme de faire ensemble, mmh. de vivre ensemble Alors déjà, je veux dire, moi, je, je, je reste vraiment fasciné par la société civile, déjà, qui s'auto-organise, qui n'attend plus des pouvoirs publics, de l'État, euh, donc des, des, des structures pyramidales traditionnelles, mais qui s'auto-organise et qui le fait sans avoir besoin d'y penser, de théoriser, de théoriser pardon, les choses, qu'il fait en mode holomidal. Ensuite, pour les entreprises existantes, qui fonctionnent plutôt en mode pyramidal, dès qu'elles ont une taille moyenne ou grande. Là, il y a une véritable, une véritable question. Déjà... On fait le constat qu'elles essayent de se connecter déjà à l'intérieur, donc de créer du lien, puisqu'au départ, elles ont une structure en silo, et qu'elles essayent, on va dire, déjà d'aplatir au maximum l'organigramme. Il y a quand même un chef. Comment Il y a quand même un chef. Oui, ça, ça ne questionne pas encore les fondamentaux. Ça veut dire que oui, il y a encore, on va dire, une minorité de gens qui décident. Par exemple, on peut avoir un CODIR, un COMEX, des choses comme ça. Ou bien au niveau d'un État-nation, on peut avoir un Conseil des ministres, un Président, oui, niveau, etc. Oui. Donc les trucs, les trucs classiques. Donc ça reste encore, malgré tout, sur ce même modèle. Ça fonctionne encore sur le, sur le système monétaire d'argent rare. Donc clairement, ça reste encore pyramidal. À des degrés moindres, on ne parle pas de choses blanches ou noires, évidemment. Oui. Mais l'entreprise peut, je veux dire, les entreprises restent quand même les premières à amorcer cette transition, à la pousser cette transition. Pourquoi parce qu'on veut déjà des gens beaucoup plus individués et capables de prendre des décisions, parce qu'on essaye dans l'entreprise justement de créer des boucles de rétroaction, parce qu'on sait que si on confie tout à quelques dirigeants, alors là on se fait étaler euh, par ça, les autres en moins. Ça. Voilà. Mmh. Donc euh, l'entreprise, elle essaye d'aller vers le lomidal, mais en même temps, elle reste, elle garde aussi sa structure, elle n'a pas encore questionné les fondamentaux. Alors comment elle fait pour euh, faire la bascule Il y a plusieurs euh, options, je pense, euh, la seule que je vois pour l'instant... Ouais. Euh, je la vois plutôt dans des entreprises qui vont faire autre chose à côté, qui vont créer à côté, plutôt que de, me, de, de, de transformer des structures existantes. Elles vont soutenir des projets à côté. Par exemple, des projets dans la société. Elles vont accompagner euh, des, des principes euh, d'auto-organisation. Elles vont aussi souvent soutenir de l'intrapreneuriat, par exemple. Mm -hmm. Et des grands groupes qui font ça. Et là, qui se mettent euh, donc, dans une ambiance, on va dire, start-up, mais où on va avoir des, on va avoir des, des, des entités on peut appeler encore entreprise de demain, mais qui vont avoir un, un paradigme, une façon de penser la création de valeur très différente, euh, qui vont beaucoup plus avoir une pensée qu'on pourrait appeler euh, de la permaculture. D'accord. L'agriculture, je plante tout, je contrôle tout, je sais où j'ai chaque plan, je coupe ah, chaque plan, etc. Ça la permaculture. Je regarde les forces en place. Ça étonne. Hein. Et on voit des trucs euh, voilà. inattendus dans la permaculture. Voilà. Alors, d'autres questions, bien évidemment, à, à vous poser. Vous en avez certainement. N'hésitez pas à nous les, les soumettre. Dans quelques minutes, on continuera le dialogue a, avec vous. Euh, deux adresses à, à vous donner. Le site de Jean-François euh, Noubel. Euh, L'adresse s'affiche à, à, à l'écran. Et puis, par ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, une chaîne YouTube où... Euh, on dit quoi Des tutos, des MOOC, des conférences. Tous les jours, vous... Euh, c'est feuilletonné d'ailleurs. Il y a une espèce de story. Vous nous vous partagez enfin, ces convictions. Et oui, cet enseignement quand même, hein, c'est très intéressant. Prenez cette adresse. Euh, une pause avec Olivia Mour. Alors Olivia, je vous disais que depuis le début du confinement, elle, elle avait... Euh, enchaîner toute une série d'interventions sur, sur les réseaux. Je lui ai demandé deux épisodes. Le premier que vous nous proposez, c'est le déconfinement. Le déconfinement, c'est pourri. <rire> Votre talent est de bien regarder <rire> ce qui se passe d'abord chez vous et autour de vous aussi. Non mais le déconfinement c'était une grande illusion quand même, on a, le 11 mai on a cru qu'on allait reprendre une espèce de vie d'avant et puis en fait non, et voir c'était pire et c'est ce que j'ai essayé de mettre en scène dans cette vidéo. On la regarde tout de suite Évidemment que c'est pourri le déconfinement. Avant, t'étais en garde à vue. Après, t'as été en liberté conditionnelle. Non, on en est au bracelet électronique. Ça, ça de pouvoir partir en vacances où on veut. Par ça, c'est la vie normale. Hein. C'est la vie normale où t'as peur de refiler la mort à tous les vieux de ton entourage. Eux, ils s'en foutent, mais d'une force. Ah ouais, si on doit mourir, il faut bien mourir de quelque chose. Et ils vont commencer à te parler de leur convention obsèque. Tu vas prendre rendez-vous chez le coiffeur. Et il n'y aura pas de rendez-vous avant le 25 juin 2021. Tu vas avoir le droit de sortir. Mais pas beaucoup d'occasions de sortir. Elle est où Cinéma euh, Pas encore. Allez au Théâtre? Pas encore non plus. Au resto? C'est pas fait, c'est pas fait. Boire un verre! On peut aller boire un verre euh, chez des potes. Mais leurs enfants seront là. Tes apéros virtuels vont s'arrêter un par un. Pendant le confinement, tes potes, tu les voyais tous les vendredis à 19h tous ensemble. Avec le déconfinement, tu vas les voir un par un tous les trois mois. Comme avant en fait. Et tu vas reperdre de vue les gens que tu avais perdus de vue avant le confinement. Tu vas réaliser qu'il y a des gens, bah, c'était <rire> leur bouche-trou. Tu vas réaliser que tu as utilisé des gens comme bouche-trou. Tu vas regarder par la fenêtre et constater que les jokers sont devenus des cyclistes. Et maintenant ils sont avec leurs gosses. À droite, Jules, à droite La Garenne-Colomb, c'est l'île de Ré. Tu vas sortir avec ton masque. T'arriveras tellement pas à respirer, t'auras l'impression qu'on essaye de te conserver sous vide. Tu vas te demander comment font les autres. T'as les ninjas. Comment ils respirent celui-là Il a des branchies, c'est pas possible. T'as les Cyrano. C'est un roc. c'est un pic, c'est un masque. Que dis-je, c'est un masque C'est un opercule. Ceux qui mettent pas de masque. les naturistes. Des gens qui le portent comme ça oui, ils font ça C'est pas un porte-manton Moi je ne postillonne pas moi Moi je ne suis pas un mouton Pas comme tout le monde hein Non moi je bave moi C'est les baveurs Il ne faut pas juger hein Avec les masques tu comprends la moitié de ce que les gens te disent Du jour au lendemain Tout le monde parle comme une enceinte de la SNCF au guichet Quoi Tu comprends pas Tu vas constater qu'on ne te comprend pas non plus d'ailleurs Tu vas prendre des cours d'articulation Et te faire poser une prothèse auditive Piano, panier, piano, panier, piano, panier qui appelle tu vas revoir des potes et ça va faire tout bizarre. Ouais, on parle pas du corona, hein Et vous allez parler que de ça pendant 2h30. Tu vas manquer de prétexte pour ne pas voir les gens qui t'emmerdaient. Je sais qu'on est marié depuis 15 ans. Bah ben, il faut rester prudent. Et bah ben, donc tu restes dans la chambre des enfants. Si tu es retourné au boulot, et bah ben, tu vas devoir te lever. Tôt, beaucoup trop tôt. 7h30, ben, moi ça fait deux mois que je me lève à 9h, je vais jamais y arriver. Tu vas devoir te rhabiller. C'était tellement génial d'être en culotte au boulot. Tu vas remettre un soutien-gorge. C'est comme un masque, mais pour les nichons. Là-dedans non plus, t'as l'impression de pas pouvoir respirer. Va fonctionner en équipe par roulement et tu seras jamais avec les collègues que t'aimes bien. Tu toujours avec les cons que tu aimes pas. À la DRA, ils ont fait comme à l'école de gamins Et ben ils ont séparé ceux qui aiment déconner ensemble. Tu vas te préparer à manger pour le déjeuner. <rire> Parce que la cantine n'a pas rouvert. Le premier jour, tu vas te faire un Pokéball, concombre, saumon, quinoa, tempé. Le lendemain, tu un saut déboutue. Tu vas bosser avec une visière, des lunettes et un masque. Tu l'impression d'être Dark Vador. Tu vas retourner en réunion. Et là, contrairement à il y a trois semaines, tu pourras plus couper le son et chanter des conneries quand ça prend nuit. Dans l'open space, t'en auras tellement marre de faire un jeu de piste pour retourner jusqu'à ton bureau que t'oseras plus en bouger. Tellement flippé avec les gestes barrières. Tu vas désinfecter à la lingette toutes les 20 minutes. Tu vas voir les enfants d'autres gens rentrer en classe dans la même école que tes enfants, alors que tes enfants n'ont pas avoir envie de pleurer. Tu vas envisager de faire des choses pénales pour envoyer les tiens aussi. ne peut pas être illégal de filer 500 balles à la principale du collège. Après 12 semaines de continuité pédagogique, tu vas craquer nerveusement devant la canonne, faire un bouffer trois fois par un jour, me battre avec une connasse monde que j'ai jamais voulu acheter, me passer deux heures sur la mode féodale, pas pouvoir bosser, mais c'est pas ma vie ça, putain c'est pas ma vie Si tu es toujours en télétravail, tu vas te faire engueuler parce que tu as encore tes enfants dans les pattes. Parce que les enfants avant le 11 mai c'était toléré, mais depuis le 11 mai, sans bien que si tu pouvais les enfermer quelque part loin dans une cave, ça serait plus pratique pour le boulot. Écoutez Martine, faites un effort, l'avenir de la boîte est en jeu. Tu sais quoi Le déconfinement, ça fait que commencer. Au bas masqué, oh oui, oh oui. <rire> Je vous ai vu sourire. Ça va Commentaire <rire> Ah bah Je crois que ça couvre pas mal de sujets, oui, en effet. <rire> Alors, messieurs, euh, en attendant les, les questions euh, qui nous viennent, j'en ai déjà plusieurs là, de, de, de, de nos téléspectateurs et de ceux qui sont réunis un peu partout dans, dans, ce soir dans votre mouvement. Euh, un premier commentaire, Alexis, sur... Euh, vous êtes chef d'entreprise, vous, hein Oui, tout à fait. Je dirige une entreprise, Sebanor, euh, ouais. avec 25 collaborateurs. Alors euh, Par rapport à ce qu'est euh, dit Jean-François, finalement... À, à l'entendre, je me dis que finalement, euh, est-ce que c'est pas aussi un peu une chance, finalement, ce qui nous est arrivé euh, Ça nous oblige... Euh, on était, je le disais tout à l'heure, poussés euh, hors de zone de confort, mais finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Et, euh, et ça nous a déjà obligés à nous poser ces questions. Là, il y a des questions qui vont un peu plus loin que ce qu'on peut être tenté de faire euh, naturellement. Euh, et c'est ça aussi l'intérêt d'une émission comme celle-là et de, de témoignages comme celui de Jean-François, c'est de, de nous... Vraiment mettre dans ce mouvement et dans cet entraînement à une réflexion et à oser finalement des, des choses qu'on n'aurait pas osé faire avant et auquel on n'aurait pas osé penser. Ah parce que dans ce moment-là d'aujourd'hui complexe, compliqué pour les entreprises et peut-être que le, enfin certainement que le pire pour l'économie est à venir. L'olomidal, enfin c'est ce qu'il dit, hein, ça fait une chance, enfin prouvez-le là. Ben — Déjà, je veux dire, tout ce qui va bousculer nos croyances, pour moi, je le vois comme une chance. Après, euh, chacun a son propre rapport à ça. Je veux dire, on peut voir une, une énorme vague arriver. On peut se dire « tiens, je vais me la prendre sur la tête et, et me voici, pauvre victime », ou « apprendre à la surfer ». Donc déjà, il y a une question de, de posture et moi, je me réjouis de voir beaucoup de dirigeants qui, dont la, la boîte se trouve effectivement tout à fait en danger. C'est-à-dire que peut-être que dans trois mois ou six mois, ils n'existeront plus. Et pourtant, ils ont des postures que je trouve euh, extrêmement courageuses de dire bah, « OK, on va, on va tout remettre en question et, et, on va, et on va y aller, on va se retrousser les manches mm ». -hmm. Et après, justement, ça donne des opportunités euh, extraordinaires. Par exemple… Une question euh, pour, qui moi, me, me semble passionnante euh, à se poser aujourd'hui, je veux dire, peut-être que là maintenant ou dans les mois qui viennent, il y aura vraiment plus d'euros. Bon, là, il y a encore un peu des hélicoptères qui peuvent fonctionner, plus ou moins, parce que ça ne marche pas toujours euh, partout aussi bien qu'on voudrait. Mais euh, il peut y avoir des, donc effectivement euh, un collapse économique, un effondrement économique majeur, euh, vraiment très, très hard. Et ça, ça fait longtemps qu'on sait que systémiquement, euh, ça va arriver. Je, je connais personnellement un certain nombre de dirigeants euh, de, de groupes bancaires euh, ou de, de, de gens dans les ministères de l'économie ou choses comme ça. En, ai, en, en tête à tête, il n'y en a pas un qui me dit que ça va continuer euh, très longtemps. Oui, mais ouais. en même temps, ils ont toujours un œil sur le compte d'exploitation ouais. qui, lui, ne prend sûr. pas en compte le LOMIDAL. Mais là où on a des opportunités, justement, euh, ça vient déjà d'une question. Pourquoi on se rend dépendant économiquement parlant, enfin, en tant qu'entreprise, d'un seul système économique. C'est-à-dire pourquoi on fait tout avec ah. des euros ou des dollars, enfin les monnaies, euh, les monnaies régaliennes euh, classiques Pourquoi on ne se dit pas, bah, tiens, voilà, on a une région, par exemple le Nord, hein, où on a un écosystème économique, le CJD par exemple, il y a déjà une, un seuil de diversité critique très important, c'est-à-dire qu'il y a de grandes chances pour qu'une offre trouve une demande et vice-versa, eh bien créons-nous déjà notre système monétaire qui fait qu'on va pouvoir continuer les échanges, donc remplir notre mission de création de valeur. Et on a, en quelque sorte, doublé notre, notre potentialité en se rendant plus dépendant d'un système structurellement très fragile. Et ça existe, hein, ça bien sûr. Ça, ça, ça, ouais. ça fait ses preuves. Ouais, hein. ça, évolue, oui. ça fait ses preuves. Romain Après, c'est passionnant d'entendre un petit peu tout le monde parler autour de la table parce qu'il y a beaucoup de de biais cognitifs qui, qui rentrent en jeu, et moi qui suis un, un, un passionné du cerveau, euh, il est certain que la sécurité est un élément clé pour pouvoir déployer ce type de, de système. Et qu'actuellement, les habitudes... Euh, créer un socle fertile à la sécurité. Mmh. Le problème des habitudes, c'est que bah, lorsqu'elles sont poussées à l'extrême, j'ai pour habitude de dire que les habitudes sont le début de la chronicité la chronicité, le début de la pathologie. Mmh. De la même manière qu'une caissière qui fait le même mouvement va avoir une tendinite, un dirigeant qui pense de la même manière Allez. va avoir un burn-out. Oui. Euh, L'idée est donc de se dire comment sortir de ce paradigme, comment so sortir quelque part de cet ancrage, parce que, mmh. comme le disait... Jean-François, tout à l'heure, effectivement, aller penser quelque chose qui est en dehors des sentiers battus, en dehors du chemin, va s'avérer très complexe, parce que nous avons des biais cognitifs euh, de, de modélisation. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle nous n'avons pas réagi suffisamment rapidement, au coronavirus. On se les pris dans la tête. Hein. Alors alors qu'en Asie, ils l'ont ils fait. Ouais. Euh, mais c'est parce que notre référence était différente. Là où l'Asie, la, ils avaient euh, la référence d'une épidémie qui se propage rapidement, comme en 2008. Nous, on avait la grippe aviaire avec les vaccins de Madame Bachelot qui sont restés dans, dans des hangars. Et donc, du coup, notre référentiel étant différent, on a eu du mal à se remettre en jeu. Et là, c'est exactement la même chose. Notre référence... C'est le yen, c'est le dollar, c'est l'euro. Et sortir de notre référence va véritablement nous demander un entraînement cognitif pour y être prêt. Et, et sa, sa méthode des émergences, c'est un anti-référence, c'est un anti-certitude. Hein, anti exactement, ça, ça veut dire que c'est un environnement dans lequel il va, il augmente la probabilité qu'il se passe quelque chose. Mmh. Euh, et c'est vraiment, c'est pas un traceur de route, mais c'est plutôt un semeur de graines dans lequel l'environnement va être propice à l'émergence de nouvelles pensées qui, in fine, vont, entra vont entraîner de nouveaux échanges, qui potentiellement peuvent entraîner un nouvel état d'être qui va être donc beaucoup plus large que juste l'utilisation monétaire, mais qui peut s'avérer très impactante dans le quotidien, parce que c'est bien ça l'intérêt, c'est qu'il y ait un, un impact dans le, dans le quotidien de, de tout à chacun, mmh. effectivement. Ouais. Et là, il y a un vrai travail à mener sur, euh, finalement, comment balayer nos croyances limitantes Quel est le cadre favorable pour euh, permettre euh, l'émergence de nouvelles pensées qui seront le début. Hein. Sachez que dans la plupart de vos journées, 95% de ce que vous faites, vous le ferez le lendemain. Vous levez du même côté du lit, vous mangez à la même place, et, et, et finalement vous limitez votre potentiel neuronal à 2200 connexions neuronales, alors qu'une nouvelle pensée, une nouvelle idée, c'est tout de suite 3200 à 3600 connexions neuronales. Et donc l'émergence qui peut être économique peut également être cérébral via des réseaux de neurones, cette fois-ci en ce qui me concerne, mais peut être beaucoup plus large avec des réseaux de personnes. Mm -hmm. Donc euh, oui, effectivement, ça résonne et ça fait sens. Mais là, dans, dans, dans, dans cette période que nous vivons, c'est euh, je blinde tout, je protège. Je... Et donc avoir des nouvelles idées et donc des nouvelles zones de risque, ça doit être compliqué quand même. Parce euh, que on, on, voilà, le chef d'entreprise, il doit avoir en ce moment des attitudes court terme, euh, je dois sauver la bête. Quoi. Oui, mais il ne peut pas se replier sur euh, ce qu'il savait, surtout que là, le, le, le choc a été tel que finalement... Euh, euh, un chef d'entreprise, il, il est habitué en travaillant en zone de risque. Et là, il, il sait qu'il faut qu'il fasse autrement, un peu comme un marin qui a son bateau qui, euh, qui a le qui casse, il sait qu'il va falloir qu'il invente quelque chose d'autre pour avancer, et en tout cas pour ne pas sombrer. Et, et, et là, finalement, le choc est tellement fort, passer la sidération, bien, en fait, euh, euh, l'intérêt, c'est de se dire euh, bon, allez, je fais quoi Alors, ça pourrait presque être le j'ai presque plus rien à perdre. Donc, bon, on va prendre avec des pincettes, mais, mais finalement, euh, ce truc-là pousse les plus fainéants presque, ou les moins courageux, ou les moins euh, euh, euh, audacieux à, à avancer. Bon, tu te crèves une ou tu crèves, quoi. Jean-François Nouvelle. Oui, de toute façon, euh, j'ai évidemment beaucoup, beaucoup de conversations sur ces, sur ces sujets-là, et ça nous ramène toujours finalement à, à un truc un peu mystérieux, à savoir le courage. <rire> Je veux dire, pourquoi à un moment ou à un autre, effectivement, une personne plutôt qu'une autre va décider d'une action courageuse. Souvent aussi, on demande, oui, mais quelle sécurité, quelle garantie il y a dans ces émergences De la sécurité, il n'y en a aucune. Des garanties, il n'y en a aucune. Il n'y a que de l'inconnu. Mais il y a des potentialités dans, cette, dans cet inconnu. Et ça, ça demande effectivement une posture de courage. Et je comprends, on a tout à fait le droit d'avoir peur. Il n'y a, a pas à critiquer ou à pointer du doigt les gens qui ont peur. On a le droit d'avoir peur. Mais on voit lorsque euh, la, les certitudes se déconstruisent, c'est-à-dire la normalité, quand on a ce qu'on appelle une rupture de normalité, que les choses se déconstruisent, il y a deux mouvements qui se jouent euh, dans la société et en nous aussi, soit un retour en arrière... On va retrouver les retours identitaires, le soi-disant bon vieux passé, euh, souvent qu'on se, qu se réinvente par des mythes, mais qui n'ont rien, rien de vrai factuellement. Euh, une sorte de bon vieux temps, etc. Et on peut aussi donc régresser dans sa conscience. Ça veut dire, euh, euh, par exemple, passer d'une pensée rationnelle à revenir à du pré-rationnel, des croyances, de euh, l'espoir que, etc., mais dans un état de sidération. Et puis, on a aussi ben, le mouvement d'aller de l'avant. Et on le voit par exemple dans les, dans les mécanismes migratoires. La migration, migrer vers euh, un inconnu. On n'a pas une tendance naturelle à quitter euh, les espaces de vie qu'on qu connaît. Pourquoi les gens migrent ou émigrent eh Parce que qu'à un moment, le présent devient tellement insupportable et impossible qu'on préfère se jeter dans l'inconnu avec tous les risques que ça amène, et Dieu sait s'il y en a qui, euh, qui, qui laissent la vie euh, en, en chemin. Mais ça reste malgré tout l'option préférable. Mmh. Alors après, euh, là où il y a le mystère de la posture, ben, il y a une partie des gens, des gens qui entreprennent, des gens qui font de la politique, des, de parents, de, de, de tout le monde, qui deviennent proactifs là-dessus, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas la crise, ils regardent les choses, ils voient les potentialités aussi de crise qui peuvent arriver, et de toute façon, ils ont ça, je peux dire, dans leur ADN, dans leur âme, on peut dire ça comme on veut, dans leur structure neurocognitive aussi, et ben, ces gens-là vont de toute façon, par nature, avoir envie de défricher, de créer des émergences pour eux-mêmes. Voilà, donc hum. il, y a, il y a un petit peu de tout. Parmi les questions que je reçois, il y en a une qui vous demande quelle est euh, l'échelle temps pour instaurer un nouveau modèle. Alors, euh, ce n'est pas précisé, mais je pense que c'est au niveau d'une entreprise. Mmh. L'échelle-temps pour instaurer un nouveau modèle de partage comme celui que vous nous avez décrit Alors, je, je pense que factuellement, euh, là, la, la, la science de la collapsologie, en tout cas la science systémique, mais aussi euh, la climatologie, euh, tous ceux qui font de la recherche, qui nous montrent des effondrements proches, ou en tout cas des ruptures de normalité proches, plus ou moins grandes. Il ne faut pas raisonner, déjà, je précise, il ne faut pas raisonner de manière binaire. Genre y a le monde d'aujourd'hui et puis demain, il y, y a Mad Max. Hein, attention, il peut y avoir des effets d'escalier, il peut y avoir, ça, ça tombe, il y a rupture de normalité comme on a eu, puis ça peut reprendre après, un peu différemment, et puis ça retombe encore plus, et puis ça reprend d'une autre façon, et ainsi de suite. Donc ça va se faire certainement par des vagues, Successifs. Mais de toute façon, on, on tient pour acquis, euh, si on reste un petit peu intellectuellement honnête, que la société que nous avons connue, elle, elle, elle disparaît, elle ne va pas continuer. Donc soit, grosso modo, je caricature, il y a un downgrade, soit il y a un upgrade. Mais donc sur l'échelle de temps, le processus, il a déjà commencé. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça va arriver par une pandémie, ça va arriver par une crise économique, ça va arriver par des flux migratoires, ça va arriver par des conflits sociaux. On sait qu'il y a quand même, de manière larvée, des conflits Tout sociaux. – même temps ?– Énormes, des bombes sociales qui existent un petit peu partout dans le monde. Donc on ne sait pas par où ça va arriver, mais on sait que dans l'échelle de temps, pour répondre à votre question, ça, on se trouve en plein dedans déjà. – D'accord. Voilà. Donc, Donc ça, euh, d'urgence. – Voilà. <rire> Alors une ça veut dire que les changements, ils doivent arriver maintenant. – D'accord. Et à chaque fois qu'on se dit « Ouais, mais on va un petit peu négocier, euh, etc. Bon, », là, on... <rire> on joue un peu, là, parce que on manque un peu d'honnêteté, je veux dire. Et ça peut aller très vite. – D'accord. – Des nouveaux systèmes monétaires, par exemple, des systèmes monétaires qui vont inclure le vivant, qui vont générer de la vie, qui vont réensauvager le monde, qui vont soutenir les, les, les écosystèmes, qui vont générer du bien-être chez les gens, etc. Ça, ça se trouve en cours de création actuellement. – et quand ça commence, ça peut aller très, très vite. Parce que quand on voit l'innovation, euh, je veux dire, quand on voit l'arrivée d'Internet, quand on voit même euh, l'arrivée de enfin, tout, l'imprimerie, etc., ou bien aussi euh, de naviguer euh, de l'ancien monde vers le nouveau monde, ça, ça, ça se fait en quelques années seulement. Alors, je reçois de, de nombreuses questions. On y répondra dans, dans quelques minutes. Il est urgent, donc, de... Nous transformer, c'est l'un des enseignements de cette première partie. Je vous propose une petite pause et on se retrouve juste après. Et dans une quinzaine de minutes, on va jouer tous ensemble. Un test grandeur nature, vous allez voir. À tout de suite. Ouais, je ne suis pas allé chez Renault Occasion prendre la garantie de préfutée pour bénéficier d'un véhicule contrôlé et vérifié. Je te l'avais dit. On regrette toujours trop tard de ne pas avoir choisi Renault Occasion. Préfutée, des véhicules contrôlés et vérifiés, plus assistance 24h sur 24. Ah bah, J'ai acheté du poisson. Désolé, hein. je sors ce soir. Ça va? Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça, non, c'est. Bah attends, je vais t'aider. Mmh. Passe-moi un oignon, s'il te plaît. Tiens. Mmh. Y a mieux à faire. Faire vous aide gratuitement à améliorer le confort de votre logement. Contactez nos conseillers et découvrez ma prime rénove au 0808 800 700 ou sur faire.gouv.fr. Et grâce aux gestes barrières et aux précautions prises par les artisans, vous pouvez réaliser vos travaux en toute sécurité. Voici des céréales, mais surtout des céréales U au blé 100% français et au prix bloqué de 1,48€ le paquet de 375 grammes. Oui, un prix bloqué sur 5000 produits U, c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat chaque jour. U Commerçant autrement. Weo est en campagne pour le deuxième tour des élections municipales. Chaque jour dans le journal des interviews, des candidats et des zooms sur les points chauds des Hauts-de-France. Également des débats dans les grandes villes de notre région. Et enfin, le dimanche 28 juin, une grande soirée électorale. Le deuxième tour des élections municipales, c'est sur Weo. J'aimerais bien utiliser une trottinette électrique, mais euh, ma fac est à 30 bornes. J'aimerais bien faire mes livraisons par drone, mais pour les pianos, euh... c'est pas encore gagné. J'aimerais bien prendre le bus pour aller bosser, mais euh, on n'a pas tout à fait les mêmes horaires. L'idéal, c'est que les patients se déplacent à mon cabinet, mais malheureusement, euh, tout le monde ne peut pas. Un jour, on aura sûrement tout un plan B, mais tant qu'on aura besoin de véhicules qui roulent bien, on aura point S. Voici de l'émental râpé, mais surtout de l'émental râpé U au lait 100% français et au prix bloqué de 1,39€ les 200 grammes. Oui, un prix bloqué sur 5000 produits U, c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat chaque jour. U, commerçant autrement. Grâce à Viagimo, Odile a retrouvé sa sérénité. Depuis qu'elle a vendu sa maison en viager, elle continue à y vivre et à profiter pleinement de ses petits-enfants. Et en plus, elle touche un complément de retraite garanti à vie. Pour une étude personnalisée, appelez au 0328 52 32 10. Le réseau national Viagimo, les experts de l'immobilier en viager. Non, Gaspard. Pas. Tu le tiens. Pas de pain avant le repas, Gaspard. Pas non Non, mais moi, c'est pas pareil. Vous trouvez qu'il exagère, que... hein Et vous vous dites aussi que cette baguette n'est peut-être pas assez chère pour être si bonne. Il n'y a pas 36 solutions. Faut la goûter. Le vrai prix des bonnes choses, l'idole. Avant, j'étais là, quand tu découvrais l'anatomie, quand tu faisais ta crâneuse. J'étais là quand tu l'as rencontrée, j'étais là quand elle t'a rencontrée. Et même quand tu étais persuadé que je n'étais pas là, j'étais là. Depuis 50 ans, les opticiens Chris sont là pour vous. Pour bien vous accueillir, prenons rendez-vous. C'est bon de vous revoir. Mission spéciale en collaboration avec le Centre des jeunes dirigeants de l'île Métropole. Il est temps de nous transformer avec, euh, comme invité, Jean-François Noubel. Une question, Jean-François, elle nous est envoyée par Emmanuel. Euh, je cite Emmanuel. « N'empêche que pendant trois mois, on n'a consommé que le strict nécessaire et l'économie est à terre. Devons-nous gaspiller pour nous en sortir ?» Il y a 8 milliards d'épargnes qui se sont constituées juste dans cette région. Hein pendant les, les deux mois. Alors, c'est boom qu'est-ce qu'on fait Eh oui, ça, ça touche justement à cette économie actuelle qui relève de la, de la croyance, qui ne sait... Le seul modèle économique, d'ailleurs, pour l'entreprise le, pour et pour la société, consiste en la croissance. Je dirais, une, une, une entreprise, elle réussit parce qu'elle croit. Elle croit dans sa taille, dans les volumes de transactions qu'elle va faire, dans son chiffre d'affaires, etc. Donc il y a une notion de croissance quantitative. Et il n'y a pas grand-chose qui incite à la croissance qualitative. Quand on regarde un système euh, vivant, ben d'abord, effectivement, on a bien une croissance quantitative. En tant que personne, on grandit, petit bébé, on devient un adulte. puis après, euh, quand on dit, euh, si je dis maintenant à mon âge, grandir, ça ne veut pas dire grandir en centimètres. Mmh. Ça veut dire que je vais euh, approfondir mon expérience, que je vais apprendre une nouvelle chose. Donc il y a une profondeur qui va s'installer. Il n'y a pas grand-chose qui incite les organisations, euh, les, en particulier les entreprises, à ce genre de, de choses. Donc tout incite, effectivement, tout modèle économique, peu importe le business dans lequel on se trouve, ça dira toujours vendre plus. Et donc forcément, euh, favoriser encore plus l'économie de l'extraction, l'économie de la compétition. Et aussi favoriser, alors ça y est, une incitation permanente, on peut créer des favoriser en fait. les externalités négatives. Ouais. Les externalités négatives, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre dans mes coûts, ce que j'ai pu faire au sol, comment j'ai pu les polluer, ou bien ce que j'ai pu faire Émission à des populations de à de serre, ailleurs etc. que j'emploie pour des salaires de misère, etc. Ces coûts-là vont ouais. se retrouver reportés sur d'autres, sur d'autres territoires, sur d'autres générations. Il n'y a rien qui incite aujourd'hui à, à, à construire des organisations qui intègrent dans leur cours et dans leur pratique les externalités négatives. Ils ah, commencent à avoir des, des expériences hein, de comptes d'exploitation où, ouais. où on intègre ces externalités négatives. Télétravail, vous, euh, vous, vous avez fait du télétravail euh, Oui, quand j'étais malade. <rire> <rire> et, euh, et peu finalement, parce que moi j'ai une entreprise euh, dans l'univers le, dans le, du bâtiment. Ouais. Et donc c'est ouais. résolument voilà. un métier de terrain. Mmh. Euh, mais néanmoins, oui, je m'y suis mis. Euh, et j'ai vu euh, l'ensemble de la famille euh, s'y mettre. L'analyse du télétravail par Olivier Amour. Regardez. Évidemment que c'est pourri le travail forcé. Le télétravail forcé. Tu vas découvrir que dans ton immeuble, l'acoustique est encore plus mauvaise que dans ton open space. Tu vas bosser avec en dessous, les gamins du deuxième, ils crient pas eux, ils rugissent. Au-dessus, ton voisin qui débute en champ-corse et encore en cornemuse. Au début, ta boîte va vouloir faire comme si chez toi, c'était chez elle, <rire> sauf que c'est ton wifi. Veuillez vous connecter à 9h précise, sinon vous serez considéré comme absent. À 9h, évidemment, impossible de se connecter. Tu vas commencer à calculer ton chômage. Le réseau étant saturé, vous n'êtes pas considéré comme absent. Oui, bah je suis pas absent, mais considérez-moi comme stressé maintenant. Tu vas bouffer absolument toute la journée. Une réunion, une ligne de carré de chocolat au beurre salée, Un appel, un café-biscuit. Un mail, une banane. Tes mômes vont te parler sans arrêt. Chut, je mais je... Oh, je je pense, que... Tu vas bosser en pyjama, en slip, en pantoufle, en chaussette. Et on va t'appeler en pile quand tu seras aux toilettes. Tu vas te faire un coin travail dans lequel tu t'arriveras jamais à bosser. Au final, tu seras mieux. Sur ton lit. Tu vas t'enfermer pour avoir la paix pour te concentrer dans une chambre, dans la cuisine, salle de bain, dans un placard. Chaque fois que quelqu'un va taper à la porte, tu vas faire un don de 2 mètres « Putain quoi encore, je bosse, merde. Tu vas essayer d'en faire 4 fois plus pour montrer que tu bosses. Tu feras 3 fois moins. Tu vas avoir 584 millions de mails de tes collègues au milieu, 12 rappels super urgents de la maîtresse de CM. Tu vas faire des vidéoconférences où tout le monde parle en même temps. Ah, personne s'écoute parce que personne s'entend. Tu vas recevoir des relances Duolingo toutes les 10 minutes. Tu t'es mis au japonais mais t'es pas du tout assez mature pour assumer. Ton chef, ta chef va t'appeler les matins Au bout de huit jours, rien que de voir son nom s'afficher, ça va te déclencher un eczéma Tu vas te faire engueuler, tu vas bosser et tu vas te faire engueuler parce que tu bosses euh... Faut pas qu'il la remette sur euh, Instagram bah, hein. Là je suis en direct sur un truc Facebook, arrête ah. de m'interrompre. Bah mais bah, c'est pas une heure, t'es dans la cuisine, je vais faire un Est-ce euh... que tu te fais servir un peu aussi Tu vas appeler tes contacts habituels, mais avec le corona, aura toujours un peu peur de faire une gueule Oui bonjour, je voulais parler à Patricia elle est arrêtée Ah oh, merde Ah elle s'est pété les deux bras Bon ça va Ouf Hein Euh non, euh, je... pardon, enfin je veux dire elle est pas, elle est pas en réa quoi tu vas plus jamais oser te plaindre de ton boulot. Entre les gens qui gagnent plus leur vie, et ceux qui risquent la leur, ton petit problème d'imprimante à la maison, tu vas bien t'asseoir dessus. Tu vas réaliser que tes collègues te manquent. Même ceux que tu pouvais pas encadrer. Tu vas découvrir la vie privée de tes collègues. Avec ce qui gagnent, c'est moche comme ça chez lui. Ah, ils sont ensemble, c'est de là, je le savais Et web meeting pour devenir ton cauchemar. Réunion à 14h. Habillé, coiffé, t'as attaché et bâillonné tout ce qui est vivant autour de toi. 14h, tu te connectes. Hey, salut tout le monde Ah, ça. Là tu vas voir les gens tout pixelisés. Votre connexion est insuffisante. Veuillez essayer plus tard. Tu vas réaliser qu'on n'est pas tous égaux devant le télétravail et que c'est pas un problème hiérarchique. Tu as les gens du digital qui font des web meetings en vidéo depuis 8 ans avec des présentations interactives et un chat en direct. Et puis tu as les gens qui débarquent. To appuyer où Ouhouh Vous m'entendez Comme ça galère un tout petit peu en face, tout le monde va attendre bien sagement que chaque personne ait fini de parler. C'est plus des réunions de bureau, c'est les alcooliques anonymes. Des fois, tu vas penser que t'es connecté et en fait t'es pas connecté. Oui, mais alors si on dit que Des fois, tu vas penser que t'es pas connecté et en fait euh, t'es connecté. Encore une réunion de merde là Allez, on s'y met On feignasse Ah, on m'entend <rire> Sans compter qu'après trois semaines de confinement, capillairement, ça commence à devenir compliqué. Si, c'est compliqué. Tu vas te donner des rituels pour avoir l'impression de couper un peu avec le boulot. Moi à 18h, j'enlève mes chaussures. Oh, ça me donne l'impression de sortir du travail. Tu as jamais fait un truc aussi déprimant de toute ta vie. Tu vas avoir mal au dos et au cul. Ergonomiquement, la chaise en plastique Castorama, c'est pas complètement ça. Tu vas être en chômage partiel. En réalité, tu seras en travail masqué pour pas se faire gauler. Ton patron va te demander d'envoyer tous tes mails en 45 minutes. La dernière fois, tu en as envoyé 174 en 32 minutes. <rire> ton record tu vas faire des prévisions pour que des gens puissent prendre des décisions maintenant pour dans 6 mois. Tu vas sortir la boule de cristal et les tarots et refaire ton budget 17 fois en 3 semaines et demie. Il y a des jours, tu seras super concentré. À 9h pétante devant l'ordi, tu vas carburer, oublier de déjeuner. Quand tu vas enfin fermer l'ordinateur, tu feras face à un champ de mugs de boissons chaudes qui sont froides. Tu vas bouffer liquide. Tu vas bosser le soir et le dimanche après-midi pendant que les autres regardent la 7ème compagnie. Tu vas réaliser que ton boss ou ta boss ne sait absolument rien faire sans son assistant. Et son assistante, c'est toi. Tu vas faire des réunions téléphoniques avec les gosses dedans. Dans ta boîte, on accepte les gosses pendant les réunions téléphoniques parce que ça prend moins de temps de les garder sur les genoux que de les éloigner. Du coup, en pleine réunion sur tes nucléaires, faut couper là ah, Non, ne coupez pas Non, c'est ma fille Tu vas passer 8 heures en réunion de crise, les yeux collés à l'écran, casque sur les oreilles, t'es vissé à ta chaise. À la fin de la réunion, tu auras une conjonctivite, une otite, des hémorroïdes. Après 10 jours de télétravail, tu vas commencer à sécher les réunions emmerdantes. Tu vas pu être là la dernière, fois. désolé, s'il de me connectait pendant 20 minutes, mais ça marchait pas. Personne n'osera rien te dire parce que tout le monde fait pareil. Tu tu vas travailler en mode dégradé, comme avant, avec moins de moyens et plus de pression. Tu vas prendre du recul sur ton boulot. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup de recul. Un peu trop même. Qu'est-ce que c'est que ce job de merde Même moi, franchement, je pige rien à ce que je fais. Tu sais quoi Le boulot, un jour, il va falloir y retourner. En passant ton badge, le télétravail, ça va te manquer. <rire> vous avez des. Non, vous pratiquez pas le télétravail, mais en même temps, si, vous. Vous avez fait des visios. Oh bah oui, ça, des visios, ça fait des années que j'en fais, euh, ah ouais. parce que bon, je participe aussi euh, à la ville d'entreprise, hein, je participe à quelques start-up aussi, et, euh, dont l'une d'entre elles où on est déjà en quatre coins du monde, donc oui, il y a beaucoup de visios. Et en plus, euh, <rire> on n'a pas mentionné là, mais quand on se trouve dans des fuseaux horaires différents, on rigole. <rire> on rigole <rire> <rire> Romain, sur le télétravail Parce que, Ce qui est très intéressant avec le télétravail, c'est effectivement de rentrer à, sur un autre mode de communication euh, il nous manque un canal sensoriel, euh, ça veut dire que clairement on, on perd un petit peu cette capacité de toucher l'autre. Mmh. Euh, cet espace invisible qui est autour de nous, qui est la proxémie, où là avec les gestes barrières on est loin. Il euh, y a des gens qui sont plus kinesthésiques que d'autres, qui ont tendance à facilement mettre la main sur l'épaule ou, ou à faire des embrassades. Tout ça on a dû s'en détacher pendant un certain temps et on voit à l'heure actuelle que certaines personnes ont, ont du mal à y revenir. En ce qui me concerne le télétravail, ben, moi j'ai l'habitude de donner des, des, des conférences en visio. Ce qui va être intéressant c'est de savoir finalement... Qu'est-ce qui va en rester euh, Qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises de demain, mais chez tout à chacun Est-ce que euh, on va l'utiliser Est-ce que ça va rentrer dans les mœurs ou pas ben, L'avenir nous le dira. Avec nous, Charles-Henri Carton, euh, qui est euh, avec euh, des JD, on les appelle les JD, les, JD, les, jeunes, on... les jeunes dirigeants. Vous êtes, je crois, à, à Léquin. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Alors, une question, une remarque, un commentaire euh, alors une question, une remarque, Moi j'ai une remarque peut-être par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure au tout début. Euh, je suis un peu plus sceptique sur la manière avec laquelle on peut rebondir. Et d'ailleurs c'est peut-être un peu une question que j'ai pour vos invités. Euh, c'est est-ce qu'on ne va pas vite oublier de là où on vient Parce qu'on a une faculté à oublier très rapidement et on a une mauvaise faculté aussi à ne pas se projeter sur le long terme. Euh, alors est-ce que le, le dur ne va pas nous vite nous, nous ramener dans, dans le réel et est-ce qu'on ne va pas euh, oublier tous les beaux engagements de la première semaine qui étaient, euh, oui, ça va changer, tout va devenir écologique, ça va être merveilleux, on ne va plus consommer, on ne va plus voyager, etc. Euh, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut y croire vraiment à ça ou est-ce qu'on va être rattrapé par la réalité économique C'est ça ma petite question pour, pour vos invités, parce que je suis, euh, je suis terre à terre. <rire> Merci d'être terre à terre. Il faut être terre à terre. Réponse rapide, Jean-François. Je crois qu'effectivement... Euh... Déjà, quand on entend aussi euh, l'État, sa fonction de l'État consiste à redémarrer les vieilles machines. Je veux dire, si on se trouvait à, à bord d'un paquebot, les machines tombent en panne. Bon, on va peut-être colmater un peu ici, renforcer euh, tel truc. Mais on essaie avant tout de redémarrer l'ancien. Donc ça, ça constitue, on va dire, une fonction et presque le, le mandat euh, qu'ont les gens euh, aujourd'hui euh, au pouvoir. Et puis une fonction naturelle qu'on a de redémarrer l'avant. Donc euh, peut-être qu'effectivement, ce, ce Covid, va, ou cette Covid, il faut dire, va, va rester une petite parenthèse. Et puis euh, dans trois mois, on n'en parle plus. On a oublié. On a redémarré euh, l'économie d'avant. On essaie de mettre du boost pour que les gens qui ont épargné dépensent bien et que ça reparte comme avant. Ceci dit, euh, je crois qu'on a reçu qu'une première petite vaguelette de changement. Euh, qui, euh, qui arrivent. Donc, y aura-t-il euh, une, euh, une deuxième pandémie ou d'autres pandémies ou une crise économique ou de toute façon des crises climatiques De toute façon, s'annonce devant nous des séries d'effondrement, de, de rupture de normalité, plus ou moins important. Encore une fois, je ne veux pas rester binaire. Genre avant, il euh, y a avant et puis après il y a Ben max. Je ne veux pas rester binaire là-dessus. Mais le fait que la société que nous avons connue va disparaître et que autre chose peut émerger, ça pour là, j'ai aucun doute. Et on, on se trouve déjà au cœur de ce processus. Voilà. Mmh. Donc peut-être que dans six mois, ça redémarrer comme avant. On n'en parle plus. Et peut-être pas. Mais de toute façon, euh, dans trois mois, six mois, deux ans, j'en sais rien, mais mmh. la séquence de toute façon d'événements va continuer. Donc euh, voilà, ça va nous amener de toute façon à changer. Donc je ne me fais pas beaucoup de mmh. soucis sur le fait qu'on va changer. Quoi. Donc changeons. Férine Baudimont, bienvenue. Vous êtes avec nous. Alors votre métier ah, elle n'est pas encore avec nous. Ah, bon, elle va arriver. Je pensais qu'elle était en ligne à, à, avec nous. Alors, pendant qu que Perrine Baudimont nous, nous rejoint, elle va se connecter dans, dans quelques instants. Une question. Bon, euh, mais là, vous avez une minute pour y répondre. Hein. Euh, <rire> quels sont les modèles d'entreprise qui, finalement, pourront résister à, à la crise Et dans ce contexte d'effondrement qui vont arriver C'est un fait. Hein. Ben là, je vais répondre par une évidence. Les entreprises qui se préparent. Ça veut dire des entreprises qui se disent, euh, ben bah oui, tiens, s'il y a euh, un effondrement économique ou s'il y a une pandémie ou s'il y a une crise sociale importante, on a quoi comme réserve financière, On a comment fonctionne notre supply chain, euh, à quelle distance se trouvent les gens s'ils doivent venir travailler. Enfin voilà, donc il y a une préparation. Et d'ailleurs, je, je travaille aussi sur, euh, avec d'autres sur la création d'un fonds d'investissement qui doit permettre d'investir dans des entreprises dites résilientes, c'est-à-dire qui peuvent continuer leurs activités dans des situations extrêmement stressées ou extrêmement cha changeantes. Et je pense qu'on a besoin, de toute façon, de généraliser ce qu'il y des charges aujourd'hui. Bienvenue, Perrine Baudimont, Elle est avec nous. Euh, je ravi, euh, ravi d'être avec euh, avec vous. Merci. Alors. Alors oui, bonjour. Voilà. Ah, ça y est, je vous entends. Oui, il y a oui. Des voix qui viennent de je ne sais pas où, c'est extraordinaire. Euh, <rire> alors, votre métier, vous, c'est de. Vous êtes en fait une facilitatrice de faciliter la coopération, la collaboration, l'émergence. Hein, C'est oui. une bonne suite à, à ce qu'on a euh, échangé avec Jean-François Noubel. Euh, vous travaillez euh, dans, auprès de plusieurs entreprises avec un biais qui est celui de l'univers du ludique, la ludopédagogie. Et euh, vous avez développé une série d'outils pour, euh, pour affiner, euh, provoquer, euh, exercer euh, le partage d'expériences, la pensée critique tellement nécessaire hein, pour euh, bien, bien agir. Et vous êtes avec nous ce soir parce qu'on va vivre avec vous bah, une expérience là, en temps réel. J'ai des cobayes autour de moi, donc je vous donne la parole et expliquez-nous. Et puis ils sont euh, partout également. Hein. Alors suivez bien, messieurs, suivez bien. Allez-y alors c'est parti, oui, moi je suis ravie donc, de, de vous rejoindre pour cette soirée que je trouve passionnante et effectivement on va pouvoir essayer de mettre un peu en pratique euh, ce qu'on a pu euh, découvrir là sur cette notion d'émergence, moi ça fait partie de mon quotidien de travailler sur l'intelligence collective euh, dans, dans les groupes. Pour réussir à propager euh, l'envie d'oser pour un avenir commun. C'est ça mon ambition euh, de chaque matin quand, quand je me lève. Alors, euh, c'est ouais audacieux et euh, c'est ce que je vous propose là de, de vivre une expérience un peu audacieuse. Alors, c'est un peu particulier euh, vu notre configuration. Donc, oui, vous allez être cobaye là sur le plateau, mais vous pouvez aussi participer euh, pour les JD qui sont répartis euh, sur les différents sites et puis aussi euh, depuis chez vous. Alors, euh, donc c'est une expérience, euh, c'est un atelier, un, une pratique hein, très concrète et opérationnelle que vous allez pouvoir utiliser euh, chacun dès demain si vous le souhaitez et qu'on a mis au point, qu'on a affiné avec un de mes collègues et je lui fais un petit clin d'œil puisqu'il est JD, lui, euh, en Sarthe, au Mans, donc euh, dernière Roquel euh, de la société Brick24. Et donc euh, voilà, je lui fais ce petit clin d'œil puisqu'on a travaillé cet outil ensemble et euh, je vous donnerai après un champ d'application, Mais on l'a utilisé dans, dans de nombreux contextes. Et je vous propose du coup de l'expérimenter tout de suite. Donc on va avoir normalement euh, voilà. trois images voilà, qui vous sont projetées. Trois images. Et donc on va se mettre en situation. Ce que je vais vous demander, c'est d'observer ces trois images. Et donc vous pouvez le faire depuis chez vous, hein, sans problème. Et vous allez, euh, je vous annonce que parmi ces trois images, deux représentent bien l'expérience vécue par les Français, selon vous, durant le confinement. Et je vais vous demander d'identifier chacun desquels il s'agit pour vous. Donc d'identifier les deux images parmi ces trois, qui représentent bien l'expérience vécue par les Français durant le confinement. Je vais juste un instant pour identifier les deux images. Donc on choisit euh, un, deux ou trois, mais de, deux de ces, ces trois images. Oui, exactement. Donc là, c'est un instant où vous choisissez ça pour vous-même. Et euh, pour ceux qui souhaitent participer vous allez pouvoir noter quelque part, hein, sur votre smartphone, un papier, euh, ou sur le, le chat, ou vous posez des questions, peu importe, vous allez noter le numéro de la troisième image, c'est-à-dire celle que vous mettez de côté. Quand on a fait ça, je vais vous proposer, du coup, euh, ben pour, euh, pour vous, Jean-Michel, Jean-François, Romain et Alexis, qui êtes sur le plateau, vous allez être les, les démonstrateurs de l'expérience, <rire> je vais vous proposer d'avoir là cinq minutes, euh, et donc ça doit être très euh, timé. Hein, donc je vais faire le gardien du temps. Je vais vous proposer cinq minutes où vous allez pouvoir échanger entre vous quatre sur euh, le choix. Donc quelles sont les deux images que vous avez chacun retenu On pourra, pourra peut-être les laisser euh, afficher quelque part pour pour que vous puissiez les avoir on en vue. va laisser les images. Oui. Donc vous allez avoir cinq minutes pour euh, discuter, euh, partager sur quelles sont les deux images que vous avez choisies et quelles sont les raisons de vos choix. Donc je vous laisse pour cinq minutes de discussion Alors... et on vous écoute. Alexis, on continue on avec vous. Je suis ravi. <rire> et, et vous tous, un hein, jouer le jeu, hein, en vérité, là où vous êtes. Alors vos bien images. Bien sûr, bien sûr. Alors les deux images qui, a priori, euh, correspondent le plus à ce qu'ont vécu les Français ouais. pendant cette période. Euh, J'ai envie de relever euh, la première image. Où on sent qu'on est dans un, une habitation, un habitat, et un peu confiné. On sent qu'il y a un espace assez restreint. Olivier Moore, cœur avec la main. Et <rire> <rire> euh, euh, ce qu'ils ont vécu. Alors, euh, euh, ouais, j'ai envie de spontanément peut-être de dire l'image d'eux. Euh, en tout cas, cette préoccupation, même si, voilà, cette préoccupation, ils ont ou pas du tout dépensé d'argent ou euh, ils n'en ont pas gagné. Mais voilà, il y a ce, ce, cette notion à l'argent, je veux dire, qui a été un sujet beaucoup, euh, beaucoup mis en avant, beaucoup mis sur la table. Euh, mais je dois dire que mon choix était un peu, un peu difficile. Bon, un et deux. Alors, qui, qui se lance – Romain ?– Oui, je me lance. Euh, je dirais que euh, la 1 fait sens euh, également, cette notion de, de, de réduction de l'espace euh, inévitable. On s'est retrouvé euh, confiné, c'est-à-dire à, à l'intérieur. Euh, on a dû gérer son espace, gérer son temps, euh, gérer les enfants. Donc euh, je prendrais la 1. Et paradoxalement, euh, je prendrais la 3. Euh, la 3, pourquoi bah Parce que moi, j'interviens auprès d'entreprises et euh, au sein de leurs équipes, le confinement a été vécu différemment et certains ont pris ça comme euh, la capacité de s'évader du quotidien. Euh, limite pour certains, un peu comme des vacances, comme si le temps s'était arrêté. Et Ils ont pris le temps de faire ce qu'ils n'avaient jamais eu le temps de faire. Euh, ils ont migré dans leurs choix, dans leurs habitudes. Et, et finalement, revenir au travail, euh, bah, ils n'y trouvent pas forcément le sens. Donc. Euh, oui, je dirais la 1 et la 3. Euh, la 2 viendra sûrement pour plus tard. <rire> Jean-François Oui, moi aussi, exactement le même choix, la 1 et la, et la 3, et pour euh, quasiment les mêmes raisons. Euh, je pense aussi que ce, ce, le fait de rester confiné, ça a aussi redéployé euh, l'expérience onirique, l'envie euh, des choses essentielles, l'envie de l'espace, l'envie de la liberté. Euh, et même si, bien sûr, beaucoup de gens ont rencontré euh, le, de, de, de, en pleine face les questions, euh, les questions financières. Donc, de toute façon, pour moi, les trois images se trouvent, mais pas dans les ouais. de ah, oui. deux. Hein oui, donc, euh, y a pas, je pense qu'il n'y a pas débat même là-dessus. Ça joue plus sur l'ordre. Sur mais oui, donc là, et la trois et également. Ouais. Alors moi, la, la 1, et la 3 aussi, euh, mais avec des motifs, euh, oui, hein, euh, complémentaires, pas différents. Euh, sur la une, euh, moi, moi, ce qui m'a frappé, c'est ça a été le, le, le mélange des genres. Quoi. Je mélange mon lit et, et mon ordi, et euh, je mélange mon taf et euh, ma, ma vie privée. Et il y a eu euh, mmh. euh, des frontières qui, qui sont tombées et qui parfois ont été, ont été gênantes. Je pense au sketch d'Olivia tout à l'heure. Et, et la 3, mais la 3 pour euh, quand on est dans une séquence de confinement, de trucs inédits, de trucs brutals, oui, c'était quand même un peu la guerre au début. Quoi. Mais où on est Qu'est-ce qui nous arrive euh... Moi, j'ai souvent eu dans ma tête, alors pas forcément euh, exprimé comme ça, mais le sens y est, euh, l'espérance. Euh, il faut qu'on s'en sorte. Quoi. Il faut que le soleil se lève à nouveau. Et... Cette chanson de Jean-Louis Aubert, hein, le jour se lève encore. Il faut que le jour se lève encore. C'est ça. Voilà mon interprétation. Alors et vous tous là un peu partout, tiens, mettez-nous sur le réseau vos choix et, et vos explications et éventuellement. Je regarderai et puis j'expliquerai à Périne. Voilà Périne, on est de bons élèves Merci. Merci pour le premier round. Donc ça, c'est la première partie de l'exercice. Donc vous avez pu, euh, donc là, très rapidement, à quatre, euh, euh, partager vos choix et partager vos différences de point de vue. C'est un des premiers euh, bienfaits de cet exercice, évidemment. C'est de, de se rendre compte qu'on n'a pas tous le même point de vue sur euh, une même situation et sur un même vécu, et sur la projection qu'on peut en faire et l'interprétation qu'on peut en faire. Là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est sur ce deuxième round qu'on va faire. Donc maintenant, euh, vous allez faire un, reprendre le numéro. Donc on peut projeter peut-être le, de nouveau euh, les trois images, mais avec la suite, voilà. Vous allez reprendre le numéro de l'image que vous aviez mise de côté. Donc par exemple, Alexis, vous aviez mis de côté l'image numéro 3. Et donc vous allez, vous allez faire un plus 1 sur cette image. Donc si vous aviez mis de côté l'image numéro 3, et eh bien maintenant, ça va être l'image numéro 1 que vous mettez de côté. Si vous aviez mis de côté l'image numéro 2, et eh bien en fait maintenant vous allez mettre de côté l'image numéro 3. Donc vous avez compris la mécanique, le principe c'est que maintenant je vous informe que ce ne sont plus les deux mêmes images, donc ce ne sont plus vos choix de départ qui représentent bien le vécu des Français pendant le confinement, mais c'est maintenant avec cette image plus 1 que vous mettez de côté, donc cette nouvelle image que vous mettez de côté. Donc concrètement pour Alexis maintenant, c'est l'image euh, numéro 1 qui n'est ne, qui, qui plus dans vos choix, donc les deux images qui représentent bien ce qu'ont vécu les Français pendant le confinement pour vous, eh bien c'est la 2 et la 3, voilà, c'est ça votre nouveau chemin de pensée. Et pour Romain, Jean-François et Jean-Michel, eh bien ce sont les images, euh, du coup vous aviez choisi oui. la 1 et la 3, donc en fait maintenant euh, ce sont les images 1 et 2 qui représentent bien ce qu'ont vécu les Français pendant le confinement. Et ce que je vais vous demander c'est de prendre un instant pour pouvoir réfléchir à ce que ça signifie de différent. D'accord. Là ça se corse un peu. <rire> Il y a une troisième étape après Il n'y ah, a pas de troisième étape, on s'arrête sur <rire> bon, On peut se lâcher. Après on en débrouille. Allez, tu démarre. On ne se bascule pas là. <rire> <rire> Et oui, euh, c'est là qui je Allez, Jean-François. – Ben, moi, je peux… <rire> – Ah, vas-y, vas-y. – Il y a une vraie opposition, en tout cas dans ma perception, entre l'image 1 et l'image 3, c'est-à-dire l'espace réduit et les grands espaces. Donc, le fait d'avoir vécu euh, dans un espace plutôt réduit, quelle que soit la taille, euh, effectivement, c'est l'aspiration à, à finalement avoir ce qu'on ne peut pas avoir euh, au moment où on le vit et, euh, et donc euh, euh, je pense que finalement à force c'était un état de fait. ils étaient on, nous étions confinés et en fait c'est le cerveau a cherché à, à peut-être euh, euh, ce qu'il n'avait pas et donc ces grands espaces ce soleil qui se lève et, euh, mmh. et finalement, de se, finalement de se sortir euh, <rire> se sortir de, de ce de, de cet enfermement ouais, euh, ouais. Ouais. Il fait effectivement, une, une capacité du cerveau à aller chercher un, un, une évasion. Euh, c'est pas l'image que vous avez euh. choisie. Hein. Non, moi c'est pas là, du là tout l'image que j'ai choisie. Moi je, dois, les deux, je hein. dois bosser avec la une bah, et ouais, la deux. Ouais, ouais. Euh, <rire> et bien, ouais. je dirais que bah, comme de toute façon il n'y a pas de logique à cet exercice et que le cerveau a toujours une tendance à trouver une logique là où il n'y en a pas, euh, je dirais que bah, l'aspect monétaire c'est une logique chronologique. Je dirais que là, actuellement, maintenant, les grands enjeux qui vont arriver sont des enjeux financiers et il va falloir, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la manière dont le changement va arriver, il va falloir quand même agir. Donc agir, oui certes, avec l'imagine, peut-être avec introspection. J'aime beaucoup la courbe en U avec ce fameux, euh, la, la fameuse période d'introspection avant la mise en action. Donc oui, il va falloir se retrouver, trouver du sens et également une réalité économique pour pouvoir seulement après euh, agir. Voilà, je m'en sors comme <rire> je peux. <rire> et, je, et je fais la et ouais, Vous voyez, vous nous emmenez la périne. <rire> Suivant. <rire> Suivant. Alors déjà, j'aime beaucoup l'exercice parce que ça nous oblige justement à du changement de, de perspective. En intelligence collective, on appelle ça d'ailleurs la perspectivisme. Ça veut dire de pouvoir prendre plusieurs, euh, plusieurs perspectives et pas en imposer une. Alors ceci posé, euh, donc, je pourrais dire ben, oui. Euh, effectivement, euh, pour beaucoup de gens, euh, ça veut dire euh, une chute de revenus, ça veut dire... Euh, et d'ailleurs, je fais partie de ces gens-là, je veux dire, les, les, les sources... Alors moi, je vis dans l'économie du don, mais ça veut dire quand même la même chose. C'est-à-dire que les dons que j'allais recevoir, de toute façon, ont stoppé, euh, ce a, ou ce a les, les conditions qui allaient générer ça. Et immédiatement, euh, il y a eu une composante financière, et une incertitude absolue, donc de, de visibilité, avant, je pouvais l'avoir euh, deux, trois mois... Et soudainement, avec ce confinement, euh, il s'agissait d'une visibilité à une ou deux semaines. Euh, mmh. Donc oui, j'ai factuellement euh, vécu cette, cette partie. Et confinement, et la, la, la question de la ressource monétaire classique. Voilà. Maintenant, ça, voilà, ça donne une perspective parmi d'autres. Bon. À <rire> Non, mais les, ouais, bah, on, est mal, suivant. on est mal barré avec ces, ces <rire> deux images de, de la monnaie et puis du mec seul dans, dans sa chambre et, et, et, et son ordi. Moi, je dirais que ces deux images sont anti-holomidales. Mm -hmm. C'est l'inverse. Bah ouais. Et il est seul. Il mélange tout, il est la tête dans sa troisième visio de, de la journée, ou peut-être qu'il prépare un truc pour le, le lendemain, la lumière est, est sombre. Au milieu, euh, il y a Monet, mais il y a le cochon aussi. Hein. Euh, donc. Euh euh, on, a, on a, thésaurisé, a thésorisé, on sécurise. Euh, C'est anti-partage quand même le, le, le cochon. Donc vraiment, j'aime pas. Et la prochaine <rire> fois, je les enlèverai ces deux images, en fait, Périne. Voilà. Et, et on va faire un grand poster avec la D'accord, Avec plaisir. <rire> ok. Alors. Euh euh, moi, je voulais vous faire partager cette expérience parce qu'effectivement, euh, vous l'avez dit, Jean-François, on est vraiment sur euh, aller explorer en fait, d'autres chemins. Quand je vous ai demandé de choisir spontanément les deux images qui représentaient pour vous la, la situation vécue par d'autres, parce que c'était ça la question, hein, on, on y va sans aucun problème dans l'interprétation et puis on arrive à partager nos points de vue, on arrive à aller explorer des pistes et on a déjà cette première vertu quand on déroule cet atelier de pouvoir chacun s'exprimer et puis euh, se rendre compte qu'on a des des points de vue naturels assez différents. Ce qui m'intéresse, en vous faisant... Euh d'image et en vous obligeant à voir la situation au travers d'un autre prisme que celui que vous aviez choisi au départ, c'est que je trouve que c'est un formidable euh, travail d'auto-entraînement à développer sa pensée critique, c'est-à-dire à, à sortir de notre première autoroute de pensée, celle dans laquelle on est, et tout à l'heure Romain euh, vous, vous parliez de, des, des, des biais cognitifs, hein, voilà, on est vraiment sur renforcer hein, notre, histoire, notre histoire principale de vie, ce qui nous inspire en premier lieu, on va s'engouffrer là-dedans, on va renforcer et, et, et plus on va se donner de temps et plus on va avoir envie de renforcer ça. Là, avec cet exercice, on va se rendre compte, on a plein d'autres histoires alternatives qu'on peut venir explorer. Et ça, c'est une richesse incroyable qu'on a déjà en nous, mais qu'on n'utilise pas forcément beaucoup spontanément et auquel on peut s'entraîner. Quand on croise ça en plus avec un mécanisme d'intelligence collective, comme vous avez pu commencer à le, à le toucher du doigt là en partageant, eh bien là, ça prend une toute autre ampleur. Donc voilà, c'est vraiment euh, là l'objectif de cette pratique qui est très concrète, très facile à utiliser euh, dans, dans son quotidien, hein, puisqu'il s'agit d'enclencher de, la parole. Euh, donc euh, on a tous ce moyen-là aujourd'hui de pouvoir permettre de le, de le faire euh, en entreprise, euh, à la maison euh, et c'est un outil qui, qui vraiment euh, est, est, peut être un outil d'auto-entraînement et un outil d'entraînement collectif pour travailler euh, l'empathie collective et, et je pense que c'est un bon moyen euh, de pouvoir se donner des nouveaux départs ensemble et de se resynchroniser. Je cherchais un jeu apéro pour euh, la fête des pères. Ben... Je... Voilà, euh, ça marche Et avec bah, toutes les images. Ça, ça marche avec toutes les images ou vous avez des Alors... triptyques, des collections, des... Alors effectivement, le, le, alors déjà pourquoi des images euh, on, on, on nous pose souvent la question, euh, moi j'utilise beaucoup les techniques du photolangage, donc beaucoup le, les illustrations et les images, parce qu'on est beaucoup plus euh, riche sur des images qu'avec des mots, hein. on a le poids des mots avec toutes les connotations qu'on n'ose pas forcément dire. Et après sur les images, là je vous ai choisi trois images qui pouvaient être très, très marquées sur le confinement et la période. Ce qui fonctionne vraiment bien, c'est quand on choisit trois images complètement au hasard. D'accord. Ça demande plus de temps, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait là, ça demande un petit peu plus de temps de chauffe euh, pour pouvoir se plonger dans les images et y réfléchir. Par contre, ça donne une puissance encore plus énorme. Donc, il y a des banques d'images qui existent, hein. il y a des outils de photo-langage qu'on peut utiliser, soit en, en version photo, comme ça, c'est-à-dire des vraies photos, soit en version euh, dessinée, illustrée, euh, avec des, il y a des jeux de société, hein, par exemple, qui permettent de, de faire ça. Il y a des banques d'images hein, qu'on peut trouver, qui sont, qui sont gratuites, libres de droit. L'un l'intérêt de cet exercice, 3 et vous pouvez utiliser trois images pour parler de n'importe quelle situation et plus les images euh, sont en marge de la situation et plus elles laissent le champ vraiment d'exploration de notre pensée critique libre et, et elles nous évitent de nous engouffrer là dans nos, dans nos autoroutes de pensée. Merci beaucoup, merci pour cette euh, démonstration et, <rire> et ouais, une belle proposition, on va le faire. Hein Ouais, on va refaire, ça, c'est intéressant. Merci, merci, merci à vous. Joué le jeu. Vous êtes où, là, de, dans quel coin de France? Alors, moi, je suis une ancienne ch'ti, euh, expatriée en Vendée depuis, euh, depuis deux ans maintenant. D'accord. Euh, voilà, mais, euh, du coup, c'est avec grand plaisir que je suis avec vous ce soir. Ça me rappelle euh, mes origines. De la cramique à la brioche vendéenne. Merci beaucoup. Voilà. À très bientôt. <rire> Portez-vous bien. Alors, euh, je, euh, Romain, une question qu'Arnaud nous en... Enfin, c'est n'est pas une question, c'est une remarque, mais... Euh, bon, euh, Arnaud nous dit euh, « Ok, euh, se réinventer, c'est ce que l'on fait tous les jours dans nos entreprises ». Ah ouais ?« euh, Réinventer euh, », les mots ont un sens quand même. Hein. Alors oui, on évolue, on change, on bouge hein, sur euh, cette partie du cerveau que vous nous décriviez tout à l'heure. « Se réinventer les... ». C est, c est les, les conditions de la réinvention Alors, il y a un vrai sujet euh, sur la réinvention. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau utilise des mécanismes de comparaison. Et euh, l'exercice de, de Périne nous le montre encore. C'est qu'il y a un biais cognitif qui existe, qui est le biais de confirmation. Finalement, la conclusion à laquelle on arrive, c'est ce qu'on a toujours voulu, quelque part. Et donc, ouais. dans, le, dans cette question de... Le docteur Noubel nous a dit, pas bien, ça. Hein ça, pas bien, euh, pas bien, hein, hein, hein, docteur ah, Noubel. Ah, vous avez ah, tout à fait raison. Pas bien. Et le fait de se réinventer et eh bien trop souvent lorsqu'on veut se réinventer lorsqu'on veut mettre un processus de changement en place on y va avec une grande motivation et une volonté terrible et on sait que ces deux éléments motivation et volonté ne nous permettent malheureusement pas d'accéder aux résultats la clé pour se réinventer va être de véritablement créer de nouvelles petites habitudes et je vais même aller plus loin les plus petites habitudes possibles quelque bon. chose de facile genre Prenons un exemple simple, quelqu'un qui veut faire un régime, par exemple. Quelqu'un qui veut faire un régime à dire « je vais faire du sport, je vais courir 10 km alors que ça fait 10 ans, si ça se trouve, qu'il n'a pas fait de sport. Or, s'il fait ça, on... au premier de l'an, ça ne marchera pas. Mais si d'aventure demain, il se dit « je vais faire 5 squats ou 5 pompes à chaque fois que je veux aller aux toilettes », alors, il va commencer à créer une nouvelle petite habitude qui, au bout de trois semaines, va créer un nouveau chemin neuronal dans son cerveau et qui, au bout de trois mois, s'il ne fait plus ses cinq pompes ou ses cinq squats avant d'aller aux toilettes, ça va lui manquer. et La clé n'est donc pas de chercher comment se réinventer avec une grande marche, mais bien chercher les micro-petites marches, les micro-petites habitudes qui, à terme, vont conditionner le cerveau et donc l'individu dans un processus de changement. En tout cas, ah. c'est une de mes clés. Et donc, finalement, ce que vous venez de dire pour un manager de proximité, un chef d'entreprise... Eh bien, ça se traduit... Créez-vous de, de nouvelles petites habitudes, exactement mais qui... Et qui va falloir à chaque fois aller un petit peu plus loin. Voilà. Ça veut dire que si le premier jour, le mardi à 9h, je mets mes baskets, le mardi suivant à 9h, je mets mes baskets, je marche 100 mètres, et puis je fais 500 mètres, et puis je fais un km, et au fur et à mesure des mardis qui passent, eh bien, ça va s'incrémenter. Le manager doit donc réfléchir à quelles vont être les micro-habitudes que je peux mettre en place dans mon équipe pour mettre en place un processus de changement à long terme et pas tout de suite tout en haut euh, tout en haut de la grande marche pour y arriver avec une grande motivation et une grande volonté parce que sinon on sait que c'est l'échec assuré. On va aller sur un troisième site euh, qui nous écoute euh, ce, ce soir euh, avec Allôde Lefebvre qui est avec nous. Alors Allôde à la tête de l'entreprise Sublimeur, vous allez nous la présenter dans quelques instants, euh, je précise que vous êtes lauréate euh, euh, de Bravo les Jeunes 2020, euh, une soirée qu'on avait vécue en direct sur weo le, le 12 mai euh, dernier. Et j'ai l'impression ce soir, l'ode va ré régaler tout le monde, là, non Alaud euh, a, a contribué avec, le, le, avec nous au CGD à organiser justement ce, ce temps d'échange à distance euh, et euh, dans, une, dans une démarche de, de favoriser aussi notre territoire et de l'aider, de, de, de l'accompagner. Et ben voilà, de, de mettre en œuvre ouais. des, des, des solutions. Euh, euh, innovante. Allô, de, où êtes-vous là ce soir Où êtes-vous là ce soir Ils sont en forme. Je ne sais pas, on les voit de très loin là. En, en vérité, en transparence, ils pourraient euh, s'approcher de, de l'écran. Expliquez-nous, vous êtes où là Qu'est-ce que vous proposez ce soir Allez-y en quelques secondes. Bon alors ce soir du coup on a livré euh, le menu du chef Alex Montois de l'annexe donc on a euh, mangé en entrée des asperges locales en Ah vous avez livré chacun des sites saumon. On était sur du saumon euh, confit qui vient euh, de, de Boulogne-sur-Mer avec euh, des pickles de carottes, des courgettes et des petits pois et euh, pour le dessert on est sur des fraises avec un chou croquant et c'est des fraises euh, donc, euh, de Verlinghem qui ont été faites euh, donc cultivées par Jean-Louis et Evelyne donc voilà c'est un menu euh, Autour de producteurs locaux responsables et durables, que nous a contacté le chef Alex Montois. Et donc, on s'est régalé entre JD à distance, mais on a tous mangé pareil, et c'est le plus important. Tiens, typiquement, euh, je, je, repense, je repense à. Un point qu'on évoquait tout à l'heure, euh, revenir aux mauvaises habitudes. Les circuits courts euh, ont tenu la vedette là, pendant, euh, pendant cette période de, de confinement. Alors vous qui êtes promoteur de, de ces circuits courts, que vous les développez avec les, les restaurateurs, les producteurs avec lesquels vous travaillez, mode ou ça peut durer Et à quelles conditions ça pourra durer On espère vraiment que les Français ont pris euh, de bonnes habitudes. On s'est rendu compte qu'ils voilà, ont... Ils ont été à la ferme acheter euh, donc leurs légumes, ils ont été euh, donc, voilà consommés de manière un peu plus responsable, ils ont été à la rencontre de producteurs euh, et d'artisans locaux parce qu'ils avaient le temps de le faire. Euh, le but du jeu, c'est de pouvoir euh, continuer à travailler, euh, donc recommencer à travailler, pardon, et garder ses bonnes habitudes, même si on aura de moins en moins de temps, et pas euh, rechercher la facilité à retourner en supermarché, à pas regarder ce qu'on achète, et de garder cette petite routine, euh, ce bien-être en fait, qui est euh, d'aller chercher les produits locaux et d'avoir une relation humaine avec les producteurs et les artisans qui nous entourent. Merci beaucoup. Bonne, bonne soirée et, et, et bon dîner à, à chacun d'entre vous. Euh, Jean-François, euh, ça, ça c'est une habitude que l'on a prise hein, et qu'il faut transformer. Le retour au circuit court, euh, le retour euh, aux produits vrais, etc. Euh, mais bon, à l'autre le disait, euh, la, la routine peut, peut reprendre le, le dessus. À quelles conditions euh, mmh a une condition économique aussi. Hein. Quelles conditions La routine ne reprendra pas le, le dessus. Mais je crois que de toute façon, euh, le principe physique du monde va nous y obliger. Je veux dire, il n'y a pas de démocratie dans le fait que, je sais pas, il y ait de la gravité, il n'y a pas de démocratie dans le fait qu'on a besoin de biodiversité et de vivre ensemble avec d'autres espèces, etc. Ça ne relève pas d'un processus démocratique, ça relève d'un processus de principe de réalité. Donc ce principe de réalité, il se rappelle à nous de toute façon. La physique du monde se rappelle à nous. Donc euh, euh, on peut continuer comme ça euh, un certain temps à créer toutes ces externalités euh, négatives, ça veut dire détruire l'environnement, etc. Mais à un moment ou à un autre, de toute façon, on va avoir besoin de revenir à des circuits courts. On va avoir besoin d'apprendre aussi à penser la cité humaine avec d'autres êtres vivants que simplement les, les humains qui pensent qu'à eux-mêmes et qui détruisent tout euh, autour d'eux. Donc, il n'y a, a, a pas de débat politique, je dirais, là-dessus. Ça va arriver de toute façon. Après, là où se trouve le, le, le débat social, va se jouer plutôt sur les techniques, comment on s'y prend, quel, quel choix on fait par rapport à ça. Mais mmh. ça arrive de toute façon. Mmh. Mmh. Quand vous aviez choisi euh, Audace Innovation, là, pour euh, votre mandat, oui. <rire> euh, c'est une bonne pioche, là, par rapport à... Au, à ce que l'on dit aujourd'hui Certes, euh, je ne suis pas futurologue. <rire> <rire> euh, euh, néanmoins, ce qui m'a toujours attiré, c'est le fait que chacun à son niveau euh, peut faire différemment, faire mieux. Et quelqu'un qui est très avancé, qui a réfléchi à beaucoup de choses, va chercher le réglage un peu comme sur une Formule 1. Et quelqu'un qui entreprend de manière plus récente va déjà aussi avoir des pas d'amélioration de, à faire. Finalement, l'audace, ça s'adresse à tout le monde. Et chacun est audacieux à, à son niveau et en fonction de ce qu'il est. Et donc, c'est aussi quelque chose qui... À mes yeux, parle à beaucoup de monde. Euh, on est tous audacieux pour, par rapport à ce qu'on est. Et en même temps, c'est ce mouvement qui fait qu'on qu va vers des choses différentes et extraordinaires, comme je disais. Mmh. C'est ça, moi, qui m'attirait euh, résolument. Mmh. Bon, vous êtes prêts pour le débriefing Vous êtes prêts pour le débriefing Alors, accrochez-vous parce qu'on va retrouver euh, Olivier Amour. Donc, c'est l'une de ses spécialités d'écouter, de capter, mais bien évidemment... Euh, de transformer. <rire> et et ben je, je vous laisse euh, l'antenne, Olivia. Avec plein de bonne foi, bien sûr. Avec plein de bonne, ouais, foi, de bonne foi, foi, mais ouais. elle, elle n'est que de bonne foi, <rire> Olivia amour et, et on vous laisse pour le, le débriefing de cette émission spéciale. C'est à vous, Olivia. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à tous et à toutes hein, pour votre confiance et de m'avoir convié à observer et écouter cette émission qui était vraiment passionnante euh, et une expérience très intéressante avec voilà, des gens en plateau, des gens par Skype, euh, des équipes de gens. Là, j'ai vu les gens de chez Narcisse vous vous souvenez, en début d'émission, ces gens qui étaient tous assis sur un jeu d'échecs. Euh, ça m'a donné l'impression d'être dans un épisode d'Harry Potter. J'ai attendu qu'il y ait des sorts qui soient jetés. Euh, et ce n'était pas faux, parce que chez Narcisse, par exemple, on avait vraiment des gens qui étaient de très bonne humeur et très, très, très contents. Quoi. Et d'ailleurs, la personne qui nous les a présentés, hein, qui est donc la, la future patronne du CGD, nous a dit textuellement on a pris un petit bol d'air sur la terrasse. Je pense qu'il n'y avait pas que de l'air dans le bol sur la terrasse. Je... Vraiment très gai, tous ces gens. Alors, cette, expression, cette, pardon, cette émission nous a permis de faire la connaissance de Jean-François Noubel, euh, personnage vraiment important et intéressant dans la période actuelle, évidemment. Je pense que c'est typiquement un homme qui devrait avoir un prix à son nom, Voilà, le prix Nouvelle, euh, pour couronner les initiatives vers un futur euh, positif. J'ai été marquée par euh, une phrase que vous avez citée d'ailleurs, euh, Jean-Michel, qui est « Je dis toujours la vérité, elle fait de nous des dieux ». C'est une belle phrase, hein, on ne peut pas le nier. Alors bon, moi personnellement, c'est vrai que c'est avec, avec mes enfants, c'est plutôt le mensonge qui fait de moi une déesse. <rire> – voyez oui. c'est-à-dire que moi, bah, par exemple, je peux tout à fait leur, leur dire en les regardant droit dans, dans les yeux, je suis désolée, le, le Wi-Fi a planté, mais je pense que si tu prends ta douche, il sera réparé. <rire> c'est un truc qui fonctionne assez bien. Euh, voilà, c'est un… Je pense que c'est important de rencontrer des hommes comme euh, bah, M. Nouvelle, voilà. parce que c'est un homme qui vit en phase avec ses valeurs. D'ailleurs, voilà, il, il, il offre tout ce qu'il a. Voilà. Donc si ça se trouve, il a offert cette conférence il offre, ses, il offre ses compétences, et euh, c'est génial, parce que pas moi. Euh, non, moi je, bon, je, non, moi je suis payante et je suis chère, parce que mes enfants sont payants et ils coûtent cher. Voilà. Euh, c'est là que je vois que pour une artiste, je suis encore beaucoup trop de droite. Euh... Euh... Alors, à l'origine, on était parti sur une, une réunion qui aurait dû durer 1h27. Et puis, Jean-François Noubel a commencé à nous parler pendant la réunion de préparation. Il nous a parlé économie du don, intelligence collective, holomidal et cryptotechnologie Et du coup, Alexis, qui est l'actuel dirigeant du CGD, a dit « Bon, bah, on va plutôt faire 1h57. » C'est laisser le temps de comprendre. Prudent. <rire> euh, alors, moi, j'ai vraiment été très touchée par les messages de Jean-François Noubel. J'avais été un petit peu voir ce qu'il faisait, ce qu'il racontait. j'admire beaucoup parce qu'en fait, c'est un homme qui est persuadé l'intelligence collective existe. C'est beau. Et c'est beau parce que la seule certitude qu'on a en tant qu'humain, c'est que la connerie collective existe. On est d'accord Je ne sais pas, un, un, un, un, les ch'tis à Hollywood, c'est l'exercice plein et entier de la connerie collective, par exemple, voyez. Et d'ailleurs, vraiment, j'en je, profite du fait que nous sommes dans le Nord, je ne comprends pas comment vous, fiers gens du Nord, vous avez pu laisser faire une chose pareille. Franchement, Tout est, toute une, toute un, une série d'émissions qui a duré des années, qui vous présente comme des abrutis alcoolisés, mais comment vous avez pu faire une chose pareille Je ne comprends pas. Voilà. Alors, la, le premier thème qui a été évoqué avec Jean-François Nouvel, c'est euh, « Est-ce que la vie d'après ne sera plus comme avant Quel serait le, le nouveau chemin souhaitable ?» Alors, heureusement que ce n'est pas à moi qu'on a posé la question. Non, parce que moi, ma réponse, c'était bah, « Le nouveau chemin souhaitable, euh, c'est la Thaïlande, euh, très clairement. » Voilà, du soleil, des palmiers, du lait de coco, des piscines à débordement. Enfin voilà. Donc, moi, c'était ça ma réponse. La réponse de Jean-François Noubel était beaucoup plus intéressante, évidemment, puisqu'il nous a parlé des émergences. Voilà, il nous a parlé de notre état logico-déductif, de notre état évolutionnaire. Euh, alors, il a, il a dénié le, le fait qu'il était un futurologue. Il aime pas ce titre, et c'est dommage parce que dans tous les mots que je viens de citer, c'était le seul que je comprenais. <rire> Euh, non mais je vous jure, ah bon, je me suis un peu accrochée Jean-François, hein, je, je suis désolée, je... Voilà, moi je suis un peu limitée, alors du coup la notion d'émergence qui est un processus fondamental de l'univers, jusque là j'y étais, H2O j'y étais, un groupe de personnes, une équipe, les propriétés émergentes de l'équipe, euh... on m'a perdu. Voilà. <rire> – Alors après vais essayer tout le monde essayer de décoder simplement ce que vous étiez en train de dire, parce que c'était très intelligent et très intéressant, par exemple vous nous avez parlé de l'intelligence collective pyramidale. C'est passionnant, en fait en gros, hein, je dis ça pour vulgariser, l'intelligence voilà, collective pyramidale bah, c'est en gros il y a un chef, et il y a plus de gens en bas qu'en haut. Ça, le, voilà. Et ça, tout ça, ça tient sur la monnaie rare, c'est-à-dire le fait que la monnaie est condensée dans les mains de certains. Euh, en fait la monnaie rare, si j'ai tout bien compris à votre explication, c'est quand tu perds au Monopoly même si c'est toi qui as tout l'argent. On est d'accord, voilà. Donc, et moi je vous cache pas, j'ai toujours été hyper nul au monopoly. Hein, C'est-à-dire que moi la seule façon dont j'ai jamais gagné au monopoly, c'est quand c'était moi la banque et que je piquais l'argent en bourse. Ah oui, classique. Et du coup, je suis pas persuadée que j'aurais pu intégrer le CJD à cet égard. <rire> Alors. Non. Bien, on a énormément dit, hein, Jean-François Nouvelle, et vous m'avez beaucoup perdu. à chaque fois. Je, je suivais, je suivais, je suivais, et à chaque fois, vous avez redit C'est un paradigme. Je fais quoi, paradigme Quoi Je <rire> n'avais pas le temps de chercher dans le dictionnaire pourquoi paradigme. Bon, et alors, là où c'est devenu intéressant, c'est qu'à un moment, vous nous avez prévenu, euh, on, on parlait des émergences, et vous avez dit euh, Bon, alors là, attention, on, on va rentrer dans la technique. Et moi, j'étais là, bah, on n'y était pas déjà, un <rire> peu quand même. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que sur les crypto-technologies, euh, bah, bah, j'étais plus là. Voilà, je, je, je suis, suis allé manger un truc. Euh, j'ai compris hein, que vous essayiez de proposer un, un système monétaire qui serait mieux foutu que l'argent. Donc ça, c'est bien. Mais à ce stade de l'explication, moi, j'ai compris que j'allais complètement galérer parce que j'ai déjà jamais rien compris au Bitcoin. Et, et, et voilà, donc je, je, ça a été compliqué. La seule notion que j'ai comprise et que j'ai trouvée vraiment passionnante, c'est en, en matière d'argent ou d'échange monétaire, on peut passer de la rareté à la suffisance. Et ça, je trouve ça super, parce que si on passe de la rareté insuffisante, ça veut dire que je vais pouvoir arrêter de faire mes comptes. Et ça, vraiment, je trouverais que ce serait un moment formidable. Voilà. Vous nous avez parlé notamment de la notion de crédit mutuel. Voilà. Euh, C'est-à-dire que dans le crédit mutuel, hein, qui n'est pas du tout le nom d'une banque actuelle, hein, on parle d'un concept. Euh, vous nous avez dit qu'il n'y a plus de banque, En fait, tout le monde redémarre à zéro, puis on se fait crédit les uns aux autres. Euh, vous, nous avez, vous avez une, nommé pardon, une nouvelle monnaie, le, le Weo nous avez expliqué que si j'achète un vélo à 200 WEO, bah du coup, mon crédit passe à moins 200 vis-à-vis -vis du voisin, puis je le revends mes 300, alors du coup, je repasse à plus 100. Là, j'ai eu une toute petite pensée pour les gens qui prenaient l'émission en cours. <rire> C'est parce que moi, je suis là du début, et déjà, euh, ça chauffe là-dedans. Mais si tu arrives en cours, t'es sur ton WEO et ton vélo, tu es là, mais qu'est-ce qu'on raconte Qu'est-ce qui se passe Je ne comprends plus rien. Voilà. Enfin, après ça, la notion est vraiment intéressante, parce que l'idée, c'est que chacun d'entre nous peut devenir créateur de richesses et aussi euh, générateur de crédit les uns pour les autres. Euh, alors là où c'était très intéressant, c'est le, le, le moment où Jean-Michel a, a relancé. Il nous a dit, mais en fait, finalement, pour que ce système de, de crédit entre humains fonctionne, il faut être en vérité, euh, il faut être honnête. Ah Elle est là, la couche dans le potage. Voilà, euh, c'est pas pour les humains, du coup. Non, c'est pour les canidés. Les canidés ils sont, ils sont en vérité. Ils sont honnêtes, ils ne mentent pas, ils sont cool et sympas. mais les humains, non. non. Alors, je ne dis pas que c'est utopique. Hein. Attention, je n'ai aucun jugement à porter parce que moi, je rêverais de vivre là-dedans. Voilà, moi, je, je ferais mes spectacles et les gens m'apporteraient des jambons et des chips. Et je trouve ça formidable. Et j'adorerais, quoi. Euh, alors, le thème suivant qui a été abordé, c'est euh, face à des effondrements, comme ceux qu'on est en train de connaître, hein, c'est-à-dire tout d'abord sanitaires, mais éventuellement financiers, éventuellement écologiques, euh, comment se préparer alors bon, Jean-François Nouvelle a répondu à un truc très intelligent. Moi, ma seule réponse à ça, comment se préparer C'est-à-dire que, que moi, le prochain effondrement, clairement, ce n'est pas le PQ que je stocke, c'est le champagne. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de champagne. Voilà, je comprends. Je Alors, Jean-François, vous avez repris la parole. Vous avez notamment évoqué le, le thème de la collapsologie qui consiste voilà, à anticiper les, les potentiels effondrements et à anticiper les solutions qui pourraient s'appliquer. Euh, bon, bah, vous m'avez reperdu Hein bon, toujours pas assez de neurones pour suivre. Euh, mais à un moment, euh, vous avez expliqué les choses de façon simple en disant « Mais non, mais c'est très simple en fait, euh, l'émergence qu'il peut y avoir en matière de, de collapsologie, bah, c'est qu'avec des lettres, on peut faire un mot. » Alors j'étais là « Ah, ça j'ai compris. » Et après, vous êtes la chef, ça vous savez, enfin bon, une lettre ou un phonème, et fait Ah non !»« Un phonème !»« C'est quoi ?» <rire> Alors, je ne vous vois pas là sur le plateau, je ne sais pas qui rigole et, et qui est concerné. Hein. Je, attention. Euh, non mais c'est très intéressant, il y, avait tout, il y a eu tout un point sur la, la pensée pré-rationnelle, qui est la pensée de l'enfant, en fait, celle qui est régie par des croisements, c'est celle-là qu'on vit en ce moment et qui fait qu'on a du mal à sortir de nos systèmes de pensée actuels pour réellement se transformer et envisager d'autres systèmes, notamment économiques, qui nous permettraient peut-être de mieux anticiper les crises qui vont se, se présenter. Euh, vous avez dit Doxa, bon… Je ne relève même pas. Euh... Non, mais c'était intéressant parce qu'en fait, je sens qu'au travers de l'écran, Jean-Michel a essayé de simplifier même pour moi. Parce que Jean-Michel Loubry, il, il, il maîtrise très, très bien le dictionnaire Nouvelle-Français. C'est-à-dire qu'à un moment, il vous a relancé, il a fait, bon alors, euh, voilà, Jean-François, on a compris, hein, l'intelligence pyramidale, pas bien. Voilà, là, j'étais contente. <rire> moi, tu le verbe de la phrase, ça va tout de suite mieux. Enfin, moi, je... Je suis enchantée. Voilà. Euh... Alors, on a, on a abordé une autre notion grâce à vous, Jean-François, et qui était vraiment très intéressante. C'est qu'effectivement, on, on a expliqué que bon, l'intelligence voilà, collective pyramidale était sans doute un modèle dépassé, et que maintenant, on pourrait peut-être se réjouir de passer à un modèle d'intelligence collective holomidale. Euh, J'attendais avec beaucoup d'impatience la définition. Euh, et on vous l'a demandé, on vous a dit « c'est quoi ?» et vous avez répondu « j'en sais rien euh... ». Ce qui ne m'a pas aidé, euh, j'exagère un petit peu évidemment, je vous avais dit que j'étais de mauvaise foi. Euh, C'est évidemment un système qui, du coup, bah, vient questionner la propriété des individus, les uns vis-à-vis vis des autres. En fait, ce serait la, la, la... cette histoire d'intelligence collective holomidale, ce serait un genre de monopolie où on n'a plus le droit d'acheter les cases chères et de coller des amendes aux gens qui passent dessus. Est-ce que j'ai bien compris Vous pouvez confirmer, Jean-François, que j'ai bien compris ah oui, oui, absolument, tout à fait. Oui. D'accord, merci infiniment. Euh, voilà. non, mais je, je tiens quand même à préciser, parce que vous l'avez dit, hein, vous ne possédez rien, c'est-à-dire qu'à titre personnel, voilà, vous avez quelques objets, mais vous n'avez pas de propriété, c'est un mode de fonctionnement sur les flux, euh, et pas sur la possession. En fait, je pense qu'il faut que vous veniez vivre chez moi, parce que dans ma famille aussi, il y a beaucoup de flux. Hein. Je n'ai pas grand-chose à moi, on me prend énormément de choses. Euh, voilà. Et on ne me donne rien, en revanche, donc je pense que je ne déploie pas très, très bien la méthode. Euh... Alors après ça, euh, c'était une discussion vraiment passionnante et qui a été malheureusement interrompue par la vidéo euh, d'une humoriste. Euh... Alors bon, moi, à titre personnage je la trouve formidablement drôle, hein, évidemment. Euh, bah oui, parce que moi je me kiffe, <rire> excuse moi euh... Et alors J'ai ri en regardant ma, ma propre vidéo, mais j'ai encore plus ri quand j'ai vu le retour plateau. Ce silence. Et là, Jean-Michel, j'ai un petit commentaire sur l'animation. Je pense que le décalage intellectuel avec Jean-François Noubel était un peu violent. Je pense qu'on est passé, en l'espace de 5 secondes, de 180 de QI à 2, et, et moi je plus Alexis. Hein, Alexis, il s'est mis à saigner du nez, je vous jure, c'était pas gentil, c'était vraiment pas gentil. <rire> voilà. Après, on a eu, un, petit... on a eu un, un passage très intéressant de Romain Vandendorp, euh, voilà, je... en lien avec les neurosciences. Euh, Romain, euh, faut se calmer, quoi La chronicité crée la pathologie on peut avoir de l'aide une fois de temps en temps ou on est obligé de rester dans les hautes sphères pour comprendre quelque chose à cette émission C'est quoi le... Voilà, alors on a parlé biais cognitif de modélisation. Euh, et, et bon, je caricature, mais c'est vrai, c'était intéressant de, de comprendre que tout ça, c'est aussi une question de fonctionnement cérébral et une question d'entraînement finalement. Et l'idée qu'il faut sortir de nos références et, et, et pour sortir de nos références, bah, il faut commencer à se créer des petites habitudes qui vont nous aider à en sortir. Euh... Il nous reste 30 secondes. 30 secondes Ah Quelle catastrophe Alors attendez, je vais je vais passer un peu vite. Euh, J'avance un peu alors. J'avance un peu parce que j'avais tellement de choses à vous dire. Euh, un dernier point, dernier point. Le dernier point en fait, c'est que le changement doit arriver maintenant. Voilà. Euh, c'est ce qui d'ailleurs et donc je conclurai sur votre très belle relance, euh, Jean-Michel, qui était. En réalité, on est dans une telle situation que maintenant, c'est émerge ou crève. Et je vous laisse là-dessus. <rire> merci beaucoup. Vous retrouverez Olivia Moore en septembre au Spotlight de Lille. On ira tous avec les JD. Vous faites des tarifs, hein euh, j'espère. <rire> et et ouais. il nous reste 30 secondes. Merci Olivia. À très bientôt. Un truc simple pour Olivia. 30 secondes. Hein. Mmh. Non, mais bravo. Enfin, euh, voilà. Merci de, merci de ces partages, tout simplement. Merci oui, à vous. Oui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Il est temps de nous transformer. J'espère que vous avez entendu quelques clés pour permettre d'agir. Vous soyez en entreprise, mais ça vaut pour chacun d'entre nous dans notre vie de, de tous les jours. Et on se retrouvera évidemment dans les jours à venir, les semaines à venir pour continuer ensemble, réussir la reprise dans les Hauts-de-France. A très bientôt.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 Pourquoi je pas aller chez Renault Occasion, prendre la garantie préfutée pour bénéficier d'un véhicule contrôlé et vérifié Je l'avais dit On regrette toujours trop tard de ne pas avoir choisi Renault Occasion. Préfuté des véhicules contrôlés et vérifiés, plus assistance 24h sur 24. Voici des céréales, mais surtout des céréales U au blé 100% français et au prix bloqué de 1,48€ le paquet de 375 grammes. Oui, un prix bloqué sur 5000 produits U. C'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat chaque jour. U, commerçant autrement. Les Lebon l'ont trouvé. La bonne location de vacances d'été avec le bon barbecue. Celle qu'ils ont réservée et payée en ligne. Partez cet été en France avec coin en réservant la bonne location parmi près de 200 000 annonces. coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. De l'émental râpé, mais surtout de l'émental râpé U au lait 100% français et au prix bloqué de 1,39€ les 200 grammes. Oui, un prix bloqué sur 5000 produits U.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 Et regarde, j'ai acheté du poisson. Désolé, hein. je sors ce soir. Désolé. Ça va Hein Qu'est-ce qui t'est arrivé Oh, ça, non, c'est. Bah, attends, je vais t'aider. Passe-moi un oignon, s'il te plaît. Tiens.